Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouli avec Gilles c. Mais juste avant votre émission, je suis très content de pouvoir vous annoncer le partenariat entre MSI et Zach Enrouli pour ses prochaines émissions. Et c'est à l'occasion, vous le voyez juste ici, de la sortie de leur nouveau micro, le MSI Immerse GV60. C'est un micro qui est destiné aux streamers, aux créateurs de contenu. C'est un micro qui possède plusieurs modes d'enregistrement, ce qui le rend très polyvalent. Vous pouvez l'utiliser pour du stream, pour du podcast, pour du face-à-face. -face. Il n'est pas très cher, 129 euros, moins 20 euros par rapport à un Blue Yeti d'accord il est de très très bonne qualité plug and play donc pas très difficile c'est vous, vous vous le branchez et il fonctionne directement il y a quelques molettes ici pour quelques réglages mais rien de bien sophistiqué on va pas l'utiliser pour cette émission pour la simple et bonne raison euh, qu'il y a des raisons techniques qui font que mais je fais cette introduction avec celui-ci donc vous pouvez en juger et checker si vous êtes intéressé il y a un lien dans la description avec toutes les informations pour pouvoir l'acheter et quant à nous on se retrouve dans un instant pour l'émission c'est parti Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouly, 29e épisode de la semaine. Après cette belle introduction, j'espère que vous avez kiffé. Bon, je vous avais déjà parlé de toute manière de ça en début d'année. Je vous avais dit que Zach libre à terme, aurait des sponsors pour pouvoir vivre et un petit peu, on va dire, se développer. Donc, ça me fait super plaisir d'avoir MSI pour ces quelques émissions-là. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve pour ce 29e épisode, c'est très, très cool. Franchement, je passe un très, très bon moment. J'ai, dans les semaines à venir, des invités de très, très grande qualité. Je me permets de vous en parler parce que la fin de saison est quasiment stack et tout prévu jusqu'au 28 juin. D'accord Donc, dans les noms qui risquent de passer dans les semaines qui arrivent la semaine prochaine, j'ai Xavier Oswald, voilà, de la Carmine, ça fait super plaisir. Dans deux semaines, j'ai Kalash, l'artiste, voilà, qui vient de sortir un projet, donc euh, super cool de pouvoir l'avoir. Le 30, j'aurai Glutoni, le roi. Le 14 juin, Cyprien. Et en, mai, je suis en, train de en juin, pardon, je suis en train de caler euh, des dates. J'aurai Masqué également qui devrait passer. Et. Euh quelqu'un d'autre qui viendra finir la saison en beauté. Je crois qu'il me reste une place, grand max, mais on calera ça de la manière la plus, la plus cool qu'il soit. Alors aujourd'hui, c'est une émission... Un petit peu spécial parce que c'est un invité que vous m'aviez demandé d'une manière très appuyée et que j'ai contacté via une prise d'otage absolument énorme dont on va parler dans quelques instants. Aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez compris, de toute façon, je l'ai mis des photos et tout de partout. Aujourd'hui, c'est Zach 29e épisode avec Jill C. Bonjour, monsieur, comment vas-tu bah, Ça va très bien, merci. Merci, frérot, d'être là, enfin de moi, de m'avoir fait venir ici. C'est incroyable, je, je kiffe l'émission depuis longtemps. Et quand j'ai vu, on m'a envoyé un screen de ton tweet j'ai fait Oh bâtard! <rire> non, non, j'ai fait incroyable! C'est ça qui est lourd, lourd alors, vie. il a mis une très belle chemise, vous le voyez, ah ouais. un peu aux couleurs de la vie. La vie de rose. de rose, Il représente ses <rire> beau, c'est ouais. très très réussi, ça fait très plaisir. Fait plaisir. En fait, c'est trop <rire> drôle parce que quand j'invite des gens, des fois je peux envoyer des mails, des fois je peux envoyer des DM directs. Et des fois, si par exemple j'envoie un DM parce que la personne a ses DM ouverts, mais on ne se suit pas, tu sais, ça tombe dans les invitations, peut-être ouais, des ouais, fois le mec ne le voit jamais. Là, je fais ce qu'on appelle une prise d'otage. C'est-à-dire <rire> que j'envoie publiquement à la personne. DM, et là, <rire> les gens qui nous suivent tous les deux voient et ils même... il <rire> se baser « Vas-y, réponds du se doute de pourquoi c'est et ils vont lui dire « bah trop bien, ça avec un X !» Et là, la personne, elle se retrouve dans une situation où c'est chaud, tu vois, dire franchement, non. C'est en envie de venir d'entendre émission de Coquard. En, en vrai, c'est chaud si t'es pas fan du truc. Et <rire> no. quand tu kiffes, t'es en mode putain lourd. Moi, j'ai vu le screen on m'a envoyé un screen, j'ai fait putain mais trop bien. Du coup, j'ai eu très plaisir. Que... Franchement, ça fait très plaisir. Je pensais même mais, pas euh, que tu connaissais la chose, je connais tout, bien sûr. très très cool. Et encore une fois, la volonté, c'était pas ça. vraiment c'était plutôt pour. Mais que je tu sais vois, très bien, non, je, je l'ai absolument pris comme ça. Justement, j'étais en mode, lui, j'étais en mode putain trop cool. Il m'invite, c'est flatteur. Ça fait super plaisir. Alors, est-ce que tu vas bien T'as passé un bon week-end début semaine et tout Ouais, tout va bien, nickel. On part sur des projets de fou, là, vraiment. Euh, J'attends euh, vraiment qu'un truc se confirme pour euh, vraiment le teaser, en parler et tout machin. Mais, euh, mais voilà, là, c'est. On part ce week-end sur euh, Pékin Express en saison, saison 2. Très bien. Qu'on avait, avait déjà tourné début avril, on avait dû annuler parce qu'on avait des couilles et tout. Donc on a l'a reporté, on part ce week-end. Et euh, normalement, si tout va bien, euh, fin du mois, on part sur On va où 6, la saison 6 d'On va où. Super. Et là, c'est monstrueux, c'est le projet de ma vie. J'ai hâte de voir je... le saison 6 parce que, le saison. Oh. Déjà, moi j'avais le 3, le 5. Ouais, déjà là, c'était. Mais là, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de budget, beaucoup de machin, mais on va y arriver, ça va être fou. Let's go. Du coup, je suis content, ouais, je suis dans, un, dans, un, dans une bonne, euh, bonne, bonne vague là. Ça, ça, ça fait, fait très plaisir. Il ouais. y a de chose qui te demande, la chemise dans un vide grenier. Mais fils de mais lui, il a vide ma mère Il dit ça, puis après, il va me demander le lien dans 5 minutes. <rire> elle est bien, la chemise, dans le chat. Non, elle est vraiment bien. Elle est bien. Je te le dis en face, fait, même... elle, elle est, est vraiment bien. C'est bon, Ben là, qui il m'a dit, elle est bien, je m'en bats les couilles. Ah, le tabac, ça fait plaisir. Il y a un gueule, il dit dans le chat. Ah, bah voilà. Voilà. voilà, merci. Non, mais Benji, il faut être Benji, tu lui dises ce commentaire. Eux-mêmes, ouais. euh, ils ça, ça ça fait super plaisir. Alors, comme d'habitude, ça quand on a une petite habitude, surtout si tu le regardes et tu le sais. Mm -hmm. Alors on va parler plein de trucs, on va parler un petit peu de toi, ton parcours, ton avis sur des choses, ouais. de sujets, et tout c'est cool. Mais il y a toujours une première chose que j'aime bien aborder histoire de savoir un petit peu plus. Et je vais te demander du coup, qui es-tu D'où viens-tu <rire> Quel a été ton parcours scolaire, monsieur Alors euh, qui je suis ben, je m'appelle Sigil, du coup. Sidjil, c'est juste, euh, je me suis pas foulé. Euh, je m'appelle Sigil, je, je viens de base de Paris. Je suis né à Paris et puis après mes parents ils sont partis dans le sud. Et euh, mais je me considère comme un Toulousain, comme un, comme un sudiste, parce que, parce que j'ai grandi là-bas et que je m'y retrouve vraiment là-bas. T'es arrivé là-bas assez jeune. Je suis arrivé là-bas à 10 ans. Okay. J'avais 10 ans, donc euh, j'ai fait toute ma scolarité là-bas jusqu'à mes 18 ans et tout. Donc euh, mes amis d'enfance, ils, ils sont de là-bas. Euh, toute ma vie est construite là-bas. Donc, euh, donc ouais, je suis euh, je suis de Toulouse, on va dire. Enfin, et, euh, et, euh, Carcassonne plus précisément, et puis après, on est allé à Toulouse. Moi, je suis allé à Toulouse. Et euh, du coup, mon parcours scolaire, bah, c'est un parcours des plus basiques, dans le sens où... Euh, bah j'ai juste passé le bac, j'ai réussi à m'en sortir avec une mention et tout, assez bien, voilà, mais... ES, S, L l, l, pour éviter les maths principalement, et parce qu'il y avait l'option A, et que je pouvais faire un peu de vidéo et tout, et que ça m'a permis de faire monter un peu les notes, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mais ouais, du coup, ouais, bac, euh, mention assez bien en L. Et puis après par contre, après fin quoi, genre, mais même pour arriver jusqu'au bac, c'était un vrai calvaire pour moi, les études. À la fin tu tirais un peu la, la charge sur le Dès dos. Dès le début j'ai commencé à tirer direct, hein, mais, euh, mais arrivé à la fin ouais, j'étais en mode c'est bon quoi, genre c'est vraiment le calvaire. Et, euh, et en fait justement je pense que j'ai vraiment absolument, vou vouloir, euh, absolument voulu mon bac je pense pour ne euh, pas avoir redoublé ou un truc comme okay. ça. En mode « m'en sortir », quoi, c'est mon fini. on finit ça, et puis après, euh, tu vois. étais quel type d'élève, un petit peu, genre, quelqu'un quand même un petit peu sérieux ou genre un peu dissipé bah, Parce que non, franchement, on parle beaucoup de la L, on peut la vanner, de <rire> temps en temps, vas-y, ça y vas Ouais, bref, bah non, là. <rire> Mais avoir une mention en L, c'est pas facile. C'était connu que la L, ouais. c'était quand même un peu dur. C'est un peu technique, parce que, euh, surtout avec les… les, les comment, comment on appelait ça, les… les... Ces truc qui vaut 7 x 7 et tout. Là. Je me rappelle quand même. Ouais, un... bah, les gros coefs. Voilà, les c'est ça. Les coefs, ils sont euh, hyper mal répartis. Tu vois, genre la littérature française, on s'en bat les couilles, Pourtant, c'est un coef 6, je crois, un truc comme ça. Et du coup, tu en mode bon. Euh, tu vois. Donc, ouais, c'était un peu technique d'avoir un, une mention. Mais ouais, non, moi, j'étais un élève. Euh, j'étais pas méchant du tout. Mais j'ai rendu fou tous mes profs. Enfin, en fait, moi, j'étais vraiment juste là-bas. Mon but, c'était de pouvoir faire rire la okay. classe. Si je faisais rire la classe, le cours était réussi. Tu vois. Et si. Euh, si euh, si, si c'était un peu trop plat et tout, je sortais du coup un peu dégoûté. Mais euh, non, moi j'étais vraiment euh... Les profs, En fait, c'est bizarre parce qu'il me détestaient, mais en même temps il m'aimaient bien. Tu vois, c'est à dire que genre il passait l'année à me virer des cours, un hein, machin et tout. Et au conseil de classe c'était super gentil, c'était en mode bon allez c'est quand même il fait des efforts machin. Et du coup j'étais matin mais en vrai non <rire> tu vois. Donc je sais pas, il y a eu une petite attache entre moi et les profs, mais non j'étais pas un élève de ouf, genre. C'était la relation je t'aime moi non plus. Ouais exact, il ouais. y avait un petit amour vache entre <rire> moi et les profs. Mais parce que je suis pas méchant tu vois, je suis très taquin, je suis machin tu vois mais. Euh... Mais euh, je pense que ouais, j'ai un peu basé ma scolarité sur ça. Et à la fin, je me suis un peu bougé. J'étais en mode, il euh, bon, faut quand même que j'arrive à avoir le bac, on sait jamais. Genre, tu vois, genre ça reste un, un bagage. Tu vois. Mais sinon, ouais, non, moi, j'ai le seul intérêt que j'ai trouvé à l'école, c'est à trouver mes potes que j'ai encore aujourd'hui et, okay. et, et faire des vannes. Et voilà, vois, je me suis un peu construit comme ça, moi. Tu vois. Et donc, du coup, vraiment, à aucun moment, tu as peut-être envisagé, je sais pas, une fac, une école. J'ai envisagé un... une fac. Ou à 18 ans, tu t'es dit, je vais taffer direct. Non, en fait, à la base, j'ai envisagé une fac et euh, j'étais en mode, j'ai tenté une fac à la fac du Mirail à, à Toulouse. Là où j'ai fait ma, ma, caméra, ma première caméra cachée qui a un peu marché. Et euh, du coup, elle m'a servi qu'à ça cette fac, hein, concrètement, elle me lançait sur YouTube. C'est <rire> bon déjà un très bon Merci la Mais ouais, j'ai testé euh, de partir en sociologie, parce que c'était un des trucs. Que... Les <rire> seuls trucs qui m'intéressaient un peu sur le papier, c'était ou la psycho ou la socio. Tu vois, parce que j'aime bien l'humain, machin, un peu. Les là, sciences humaines. Ouais, ouais. j'aime bien tout ce côté-là, un peu observateur de, de, de, des trucs et tout. Du coup, euh, mais en vrai, je... le côté scolaire du truc, ça m'a rendu fou. J'ai fait deux semaines, je fais c'est bon. Et en vrai, j'étais là pour gratter la bourse, on va pas se mentir. <rire> pas se mentir du tout. Et euh, après, je suis parti 18 ans, j'ai commencé à bosser direct. J'ai un ami à moi, il a fait pareil que toi. Genre, ouais. Il est allé à une fac d'anglais. Alors, il se reconnaîtra sur l'URWEST Express, c'est trop drôle. Il a une fac d'anglais. Ouais. Il est allé à la journée du début, genre d'intégration. Déjà, c'est terrible ça. Il a terrible. fait un jour de cours, puis il n'y a plus reposé les pieds. Oui, bah oui. Il a touché la bourse pendant 4 mois avant d'arrêter. Et on lui a demandé de rembourser la bourse. A, on lui a demandé de rembourser la bourse. On lui a demandé de rembourser ah, moi, la bourse. Toute l'année, on m'a dit Bélec, tu vas rembourser, tu vas rembourser. J'ai jamais eu à rembourser Mais je sais qu'il y en a qui ont dû rembourser. Ah ouais, ah ouais, bah ouais. Bon, ça l'a, ça a mis pas mieux. Il a fait je un peu sais. le tueur, malin comme ça. Ah ouais. hein. La fac d'anglais, ça s'est pas bien passé, hein. Ah ouais, non moi franchement j'ai eu la chance que ça passe. Justement, ça m'a un peu sauvé la vie pendant un an. <rire> On va pas se mentir. Tranquille Mais ouais, non j'étais pas. Les études c'était pas mon délire quoi. Enfin, Trop mais... bon délire, ça fait plaisir, ça fait plaisir. <rire> bah, du coup t'as rapporté quand même un premier truc qui est assez intéressant et de jouer qu'on parle. J'ai vu euh, du coup parce que pour préparer cette émission j'ai regardé ton passage sur Popcorn. Okay. Euh, j'ai regardé un peu ton contenu, ce que tu fais, tout ça machin. Et mm -hmm. de toute façon je, comme je t'avais dit un peu, je te connaissais déjà un petit peu avant parce ouais. vu certains de tes contenus. Tu fais des vidéos depuis très jeune. Ouais, ouais, ouais depuis un petit moment-là. Pourquoi Quelles étaient un peu tes inspirations C'est quoi qui t'a fait un peu démarrer de te dire « maintenant, je prends une caméra et je fais des choses devant ?» Alors, en vrai, euh, moi, en fait, genre de plus loin que je me souvienne, j'ai kiffé ça. Tu vois, genre, euh, je m'en souviens, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, je regardais euh, le cinéma de Jamel. Ah, déjà, à l'époque, quand ça passait sur Canal et tout, il y en avait les cassettes. Euh, les petites annonces des vieux Moon tout ça, c'est des trucs, quand je le regardais vraiment, j'étais en mode « mais attends, mais c'est monstre enfin, ». pour moi, c'était ça, vivre, vivre, c'était faire des trucs comme ça. C'était enfin, l'humour. Ouais, ouais, c'était vraiment l'humour. C'était Caméra Café, des trucs comme ça ou genre, Ouais, c'était mon humour, Caméra Café, ouais. mais l'idée de, des gars comme ça, en train de faire des vannes tout le temps devant une cam, j'étais en mode « putain, mais attends, mais c'est… » Puis, en plus c'était une époque où il y avait beaucoup de gens qui le faisaient tu vois genre à la télé ça... ils nous mettaient des ouf ce genre de truc tu vois aujourd'hui c'est plus celle des ménages des délires où tu peux moins t'identifier c'est je sais pas la manière dont c'est fait c'est moins tu t'identifies un peu moins tu vois en plus à l'époque si tu t'en rappelles ils aimaient bien mettre un peu de temps en temps dans certaines émissions des mmh. snipers humoristes ouais de là Babafi à l'époque même, même aujourd'hui mais à l'époque c'était monstrueux genre fabrice bouy, bouy. fabrice bouy incroyable aussi tu vois un truc ah ça. Ouais, et, mais... donc, et donc je vois exactement quelle époque tu vois, tu vois, et moi quand je, quand je... Quand je... je vois ça, je te moi depuis en plus il y avait pas de filtre quoi pas de filtre, tu avait pas de truc, tu pouvais faire tout et n'importe quoi. H, j'ai grandi avec H, tu vois. Et moi, du coup, je voyais ça. J'étais en mode, euh, mais attends, mais c'est ça, ça c'est exactement ça que j'ai envie de faire aussi, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais. Ben, bah, puis je trouve que ma mère, elle était, euh, elle était très très tournée sur la photo et tout machin. Et puis un jour, elle a acheté même une caméra quand j'avais genre 8 ans, 7-8 ans. Et du coup, bah direct, je commençais à prendre la calme et j'ai trouvé mon délire, tu vois. Genre, j'ai trouvé mon truc. <rire> en même temps, à cet âge-là, j'ai découvert euh, le cinéma. Vraiment, je commençais à vraiment regarder des, des ouais. films avec la haine et euh, je suis tombé sur la haine, Vincent Cassel, machin et tout, ça m'a mis un coup de ouf, j'étais en mode « Attends, mais… Tu vois » Et du coup, j'ai toujours été un peu partagé entre le vrai cinéma, la vraie fiction, euh, tu sais, genre la, le, le, le vrai acte de, de jouer quelque chose, et euh, faire gollerie, faire le con, etc. Tu vois du coup, je me suis toujours dit, j'aimerais tellement faire les deux. Mais en fait, tu vois, genre, les deux sont pas faisables dans le même truc. Donc, tu es obligé de passer d'abord par un truc pour arriver à l'autre ou vice ouais, versa. Vois. Je vois, je vois. Et du coup, bah, au début, j'étais beaucoup plus en mode, il faut que je devienne un comédien, un acteur et tout. ce que je veux dire, c'est difficile ouais. d'arriver. Je suis humoristo-acteur dès ouais, le début. Ouais. <rire> c'est ça, tu vois, genre, t'arrives à des niveaux comme Jamel avec dans l'indigène, des trucs comme ça et tout. Genre, euh, au bout de, des années d'humour de, de, et tout. Puis après, tu commences à montrer un peu. Là, j'arrive, j'étais en mode, je sais pas, je voulais absolument faire un truc comme ça. Et. Euh, et du coup, ouais, j'ai commencé à tenter. Puis en fait, à la base, je refaisais juste tous les sketchs de Jamel, de Gad, de machin, d'Elysée et Moon et tout. Je, je faisais tout. Et euh, puis après, genre, très vite, j'ai rencontré bah, mon pote Sacha. Je ne sais pas s'il est là. Je crois qu'il n'est pas là. Il n'est pas sur le Peut-être sur le chat. Peut-être il est sur le chat. Mais en tout cas, j'ai rencontré Sacha à, à 12 ans, 12, 13 ans. Et pareil, on est, je l'ai direct pris dans mes trucs. Et lui, il m'a toujours suivi coûte que coûte. Alors que lui, il s'en battait les couilles. Mais il avait les mêmes rêves que moi. Même, même délire, même truc. Donc on a commencé à faire des trucs comme ça et tout. Et j'étais en mode. Ouais, genre, bah, au fond, je sais que c'est ça que j'ai envie de faire, mais ça paraît tellement inaccessible de base, tu te dis, euh, ça restera un loisir et tout, et puis, petit à petit, avec le temps, genre, je me suis un peu essoufflé sur ça, et puis tu vois, quand tu commences à grandir, tu as un peu les désillusions, tu vois j'ai tenté, euh, de, dès que j'avais 11 ans, j'ai commencé une première chaîne YouTube, après une deuxième à 14, après une autre à 17, après... Oh, ouais, le mec, c'était déjà ouais. un YouTuber ah, chevronné bah, bah, à bah, 18 bah, ouais, ans J'étais <rire> déter, je voulais absolument faire un truc comme ça, ça prenait jamais, mais genre jamais, c'est en mode... Euh, Vraiment je faisais 200 vues dans l'année, tu vois, et j'étais en mode, et ça freinait rien, tu vois, j'étais en mode, putain, mais en fait, genre, c'est juste pas possible. Et c'était quoi C'était la méta-podcast, des trucs comme ça Bah faisais... en fait, je suivais un peu les, cou les cours, les différents types de <rire> Exactement. <rire> j'ai commencé avec euh, du parcours et tout parce que euh, j'ai aussi, pendant, bah, pendant cette année, ce moment-là, j'ai aussi voulu être cascadé en fait, j'ai faire... toujours voulu être dans l'image, le cinéma, les trucs. Mais j'ai voulu faire mille trucs, tu vois, à un moment je voulais juste réalisateur, réaliser des trucs, créer des trucs, après je voulais être devant la cave, après je voulais être cascadeur parce que je commence à tomber sur des films genre Borgneux 13, il y a des trucs comme ça, je t'en mode « En fait, dès que j'ai mis un truc, j'ai en mode moi aussi, j'ai envie de le faire. Tu vois, genre... magnifique, j'ai forcément envie de le faire. t'as c'est ça, tu vois. Et du coup, j'étais un peu dans tout ça et tout. J'ai commencé une première chaîne un peu de parcours, ça m'a un peu... ça y est, après j'ai arrêté, j'ai changé de sport. Je suis parti plus sur l'humour, c'était l'époque de Norman et Cyprien au tout début, tu vois, il y avait eux deux. Et du coup, je passais un peu sur les trucs... Ouais, podcast, machin, j'essayais de faire pareil, mais. Et puis, il y avait pas macho aussi, que, que j'aimais vraiment bien, mais du coup, j'essayais de faire un petit un mix des trois, et j'étais mais c'était claqué de dingue, de dingue. <rire> de dingue. mais ça, carrément, c'est des trucs que j'ai supprimés, même de mon disque dur perso, genre, j'ai même plus rien. Ça, tellement ça m'a. <rire> tu les as déjà revus ou pas Ça, c'est extrêmement dur à revoir. C'est dur de fou, mais justement, aujourd'hui. Il ils y arrivent, moi, j'y arrive pas du tout. Ouais, mais moi, déjà, je les ai supprimés, ces trucs-là, j'avais 18 ans, donc ça fait un petit moment maintenant, tu vois, ça fait. Euh... 7-8 ans que j'ai supprimé, mais aujourd'hui j'aurais kiffé revoir ça. La gêne de ouf, mais genre j'aurais kiffé. Mais impossible, j'ai supprimé de partout, genre comme si j'avais jamais existé. Comme si ça n'avait pas eu lieu. Moi il y avait une vidéo de moi, de ma sœur, là, sur un téléphone, bien brossant qu'on a fait disparaître, où je dansais à tectonique à 12 ans. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. J'aimerais pas la revoir. Non, il y a des trucs, c'est vraiment, c'est très, très dur à revoir en mode. Putain, j'ai fait ça, quoi. On dirait même plus toi quoi, es en mode, non. Mais ouais, du coup, j'ai... Je sais pas, j'ai le seul truc euh, direct, dès que j'ai commencé un peu à me dire « Ah, tu peux faire une vie dans ça », ça a été ça. Ça a été la vidéo, l'humour, le truc, le euh, divertissement. Puis après, as tes refs, euh, euh, ça a grandit un peu, tu vois. Puis après, sûr, bah, tu euh, grandis. Ouais, tu... ça, j'ai découvert beau, après Mickaël ouais. avec les 11 Commandements, après j'ai découvert Jackass, découvert... Donc après, en fait, as, tu fais un grand cocktail d'un peu tout ce, qui, tout ce que tu kiffes et tu t'essaies de, de, de te faire ton identité comme ça, tu vois. C'est assez euh, marrant, quand même. Ouais, non, c'est... Mais c'est vrai que quand je regarde, je vais chercher le plus loin et tout, je fais... C'est depuis que vraiment, je me rappelle un peu quoi, c'est ça, quoi, genre... J'ai jamais eu un autre truc, je me dis ah ouais, putain, c'est trop bien !» J'ai tenté les pompiers. Il y avait un truc, j'ai voulu l'expérience horrible. <rire> ah ouais, pourquoi Alors, en gros, euh, c'était... Euh, mais en fait, déjà, j'y suis allé un peu par dépit, parce que genre... Euh, j'ai voulu être cascadeur, etc. J'ai toujours été très sportif à l'époque. J'ai fait 7 ans de boxe anglaise, j'ai fait, euh, fait de, de l'acrobatie, j'ai fait oui. des trucs. J'ai été gardien pendant quelques années et tout. Donc, le sport, c'était mon délire. Et euh, on m'a très vite, on m'a toujours, toujours parlé de le, le, genre le métier sport, c'est pompier, tu vois. Et je te en de pompier en plus, euh, sauver ou périr, tu sais, es, c'est stylé quand même, machin et tout, tu serres la, la patrie, la... tu sais... la société, <rire> ouais, tu vois, genre... <rire> salaire, sportif, c'est ça. C'est vrai qu'en réalité, vu comme ça, en termes de cumul des avantages… c'est ça. Genre, tu vois, c est c est ça. Vrai. Et puis même, tu vois les meufs, qu'on va en parlent et tout, tu te dis, attends, mais c'est genre le métier, avoir 100, 100, tu vois. Et euh, du coup, ouais, c'était dans une période, euh, je devais avoir 20 ans, hein, c'est comme ça, 19-20 ans, et euh, j'avais déjà enchaîné 1000 boulots euh, alimentaires purs, tu vois, genre... Euh, ou genre c'est pas des boulots de merde parce que aucun boulot n'est un boulot de merde mais genre c'est tellement dur pour rien des fois et c'est tellement c'est ingrat tu vois, c'est des boulots ingrats et euh, donc j'étais un matin genre il faut quand même que je trouve un vrai truc à, enfin un truc dans ma vie à faire tu vois un truc qui me durera sur les années et tout parce que j'ai jamais gardé un taf plus de deux mois. OK donc où je me faisais virer ou moi je partais mais ouais, c'est relativement court quand même. Ouais ouais c'est très très court. En plus c'est sûr passé 18 ans t'as pas fait pas gardé la fac ouais. les vidéos t'avais déjà essayé depuis quelques années ça Là, pas trop. Là j'avais complètement laissé tomber aussi j'étais en mode il a rien dans ma ça vie. pas quoi, quoi. un projet de vie quoi ça il faut au moins que je fasse un truc quoi tu vois. Et je me suis dit, pompier, en vrai, si j'arrive à être pompier et tout, ça peut être un délire qui me plaît et tout. Donc, euh, je passe les tests, je passe les concours et tout. Résultat de fou, je suis dans les premiers dans partout, machin et tout. Vraiment, je me dis, incroyable, quoi. Genre, vraiment, les pompiers, les go, tu vois. Et euh, un jour, j'arrive à. Tu vois, genre, il y a le dernier examen final, non, pas examen, mais genre, un petit oral, avec tous les pompiers, genre, les, les doyens de, de, la, de la caserne et tout. Et tu arrives et tout, tu t'assois, ils sont 15 et ils commencent à te poser des questions. Ils sont en mode, ouais, du coup, ok, pourquoi les pompiers, pourquoi ceci Donc, je leur explique un peu pourquoi les pompiers et tout et tout. Ils sont en mode OK, ils ont, euh, ils ont, et quand tu as fait du sport pendant longtemps, etc., tu as un CV sportif, donc ils ont mon CV sportif, ils ont mon CV normal, et ils commencent à parler du sportif. Ils font OK, donc on a vu que vous avez fait de la natation, vous avez fait euh, de la boxe anglaise, vous avez fait du foot en étant gardien, etc., et tout, c'est bien, on a vu vos résultats aussi au concours et tout, c'est cool. Il a dit, mais pourquoi que des sports individuels comme ça tu vois et Du coup, moi, je vois le petit piège arriver, tu vois. Parce que tu as il y, y a pompiers, esprit d'équipe et tout machin. Moi, je leur dis, ouais, en fait, je, je réponds sincèrement, tu vois, je leur dis, moi, euh, pourquoi je, me, je pense que naturellement, je me tourne vers les trucs individuels, c'est parce que j'aime pas, moi, mettre les gens dans la merde. C'est-à-dire que si je fais une couille... Genre, par exemple, dans une équipe de foot, tu fais une passe de merde de quoi, tu me viens, un compte ton camp, c'est toi, t'as niqué toute l'équipe. Alors que moi, bah, la boxe, tu te loupes, c'est toi qui prends le coup. Et maintenant, c'est à toi, te, à toi te, de te remettre, tu vois. Donc, je leur ai ça, je fais, j ai, j ai, moi, j'aime pas aussi que quelqu'un fasse la merde et ça me retombe sur moi et tout. Donc, je pense que je me suis. Après, je lui ai dit, attention, on parle de sport. Si on parle dans la vie, que ça, oui, l'esprit d'équipe, je l'ai et tout et tout. Mais déjà, je sens qu'ils sont dans un jugement, tu vois, ils sont en mode. Ok, machin, C'était le petit piège. C'est un petit piège. Tra... J'ai plongé. Est-ce que t'es un <rire> tu gros égoïste <rire> Exactement, <rire> ça tu vois. Pense. Et, et j'ai plongé total. En mode, ouais, j'ai pas envie qu'on me foute dans la merde. <rire> tu vois, genre. Et, euh, et donc, déjà, là, à partir du moment, il commence à être braqué. Et moi, déjà, ça commence un peu à me. Oui, et, ouais. moi, et en fait, genre, je me suis rendu compte très vite que je supporte pas, moi, la hiérarchie, l'autorité, les trucs comme ça. Et les pompiers, bah, frère, si t'es pas capable de, de supporter ça, c'est mort. T'as pas toqué à la bonne porte. Ouais, hein. c'est ça. Mais pendant les concours, tu le vois pas trop. Enfin, tu sais, ils sont là un peu, ouais, allez, machin. Mais genre, tu te dis, oui, c'est. Tu le captes pas pendant les concours, mais quand t'arrives genre devant les mecs et que ça parle vraiment et tout, t'es en mode « Ah ouais, en fait, genre vraiment, c'est eux les chefs, ils faire ta gueule, quoi, c'est terrible, tu vois ». Et, euh, et du coup, genre, ils commencent à faire ça et tout, ils prennent un ton qui me plaît pas, moi je commence un peu à devenir un peu insolent avec eux, tu vois, et après ils commencent à me parler de mon CV à moi normal, ils disent « Ouais, on a vu que vous avez qu'à des petits boulots à droite à gauche, etc. C'est quoi vos projets de vie ?» Moi je fais, vous mangez du chèvre comme ça Tiens, je vais pas. L'entretien qui a mis plus de plaisir en Ça a brillé. Et moi je commence à faire de nouveaux projets de vie. Bah je suis déjà. Pourquoi je commence à parler comme ça. J'ai envie d'être pompier. Et tout, il commence à faire mes pompiers et tout. C'est quoi C'est par des piques. C'est pas par des piques parce que c'est le truc qui me plaît et tout, tu vois Et il sent mode ouais, mais bon nous on veut pas débrancher. Il commence à parler comme ça. Je vais attendre la fin de ma vie. Vous êtes des tu vois je commence à péter un plomb. Vous êtes tous là Vous avez 60 ans et tout. Vous avez fait votre vie. Il y a pas de problème. Moi j'arrive un petit 20 ans. Vous mettez des bâtons dans les roues et tout. Bon pas les goûts de votre vie. Je suis comme ça, <rire> j'ai jamais été... Ça a dû être leur petit événement de la journée. Ouais, quand même. Mode, euh, ils ont dû partir en mode. Bah oui, voilà, allez. Le mec, ça arrive <rire> à tirer à quatre épingles, tout le monde. <rire> ouais, Toi, ouais, que ça arrive. Xaber, votre ouais, truc, ouais, là. là ouais, ouais, moi, les Surtout à cette époque-là, quand j'avais genre 19-20 ans, j'étais très. Enfin, je le suis toujours, mais j'ai appris à me catalyser, <rire> tu vois. J'ai appris à me tenir, à rester un peu plus pro et tout. À l'époque, j'étais un, un, vrai, un vrai petit con, tu vois. J'étais en mode, mais là, je comprends pas les couilles, un vrai capricieux, tu vois. Et donc, ouais, c'est une mauvaise expérience avec... Je... avec le recueil, je pense. Tant mieux, c'est pas un métier pour moi, je pense. Le côté vraiment euh, hiérarchie, autorité tout ça, je ne suis pas sûr que moi j'aurais pu euh, tenir dedans, tu vois. Non mais ça s'entend, ça s'entend. Franchement, c'est enfin, par contre un métier de fou, hein. ça c'est vraiment euh, un métier ça. Genre, quand tu rentres dedans et que tu le fais bien, euh, c'est incroyable. Tu vois, c'est naturel d'avoir des défauts, bon, on en a tous, hein. mais moi je me dis aussi sur certains défauts, c'est très important d'en être conscient. Tu, vois ouais. Genre, tu sais que tu as ce défaut ouais. et tu travailles un peu pour… Ouais, c'est ça, ouais. Pas forcément le nullifier mais essayer de ouais, faire en sorte qu'il te pose le moins de problèmes. Ouais, c'est ça, l'adapter en fur et à mesure. En et à... Parce qu'en vrai les défauts que tu as, tu vois, genre, euh, comme j'étais il y a 6-7 ans, je le suis toujours, mais genre euh, aujourd'hui j'ai appris. Tu vois, t'apprends un peu à… Puis tu vois, des fois, que quand tu te laisses trop partir, tu te laisses trop machin, tu te casses les dents très vite, tu vois. Et quel intérêt, euh, de, à chaque fois, avoir des opportunités et de, de te casser les dents euh, parce que monsieur, ça te plaît pas ou que toi, tu es un peu euh, impulsif et tout. Non, il faut apprendre à… Mais c'est vrai que quand tu es conscient de tes défauts, ça aide il y en a qui mode non moi je suis pas comme ça, là c'est terrible, c'est fini, Aucun problème, je suis pas du tout impulsif, non, c'est ça, tu vois, moi du tout, non, arrête. tu impulsif, je te dis, tu vois, le <rire> casse de casser la table. Tu vois. Mais du coup, ouais, parcours, euh, parcours études et euh, pro assez euh, compliqué jusqu'à ce que YouTube arrive dans ma vie. Et, euh, et même ma manière d'arriver à YouTube à la fin, la dernière fois, c'était vraiment euh, Dernière cartouche, vas-y, on tente la dernière fois. Hein, ah, c'est ça qui est assez marrant, c'est la question que j'allais dire. J'allais ouais. dire, attends, deux, trois chaînes YouTube tentées, mm. du parcours, des sketchs, du podcast, machin. Bon, vas-y, t'es assez jeune, t'essayes, il faut faire. De la réelle aussi, une vidéo. Ouais, de, de la, la réelle, ouais. Je sais faire pas la studio Bagel, du Golden Moustache, de la réelle propre et tout. Pareil, rien. <rire> tu vois <Même rire> Niveau, <rire> bateau, c des des niveau matos c'est tout. Déjà, niveau matos. Tu te rends vite compte qu'il faut du matos. Tu vois Il y en a un sur le côté avec l'iPhone, avec le. Ah, il parle pas. Ouais, terrible, tu vois. Un peu dur. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à dire, allez. Pompier, ça le fait pas, les taffes de merde, c'est pas ouf, c'est pas ce que j'aime. Mmh. Bon, passé 18, 20 ans, donc maintenant, faut peut-être que je me lance dans un truc. Je sais pas si t'avais peut-être la pression des parents ou autre. Qu'est-ce qui ouais. dit Quatrième fois YouTube, on retente. En fait, je pense qu'il y a eu plein de trucs. Bah, déjà, pas la pression des parents, parce que pour le coup, mes parents, c'était les premiers à me dire euh, si t'aimes pas, arrête et fais un truc qui te plaît, machin et tout. Mais c'est vrai qu'il à un certain moment, ils étaient en mode trouve un truc qui te plaît. <rire> tu vois, faut, faut trouver. Comment ça <rire> trouver aussi, tu vois genre. Il Reste pas trop longtemps comme ça, tu vois. Et. Euh... Non, et puis, euh, je pense qu'il y a eu plein de trucs où… Euh, moi, le dernier taf que j'ai fait, j'ai fini animateur. Et en fait, j'ai été animateur pendant, pendant un petit moment dans les colonies de vacances, les, euh, les centres de loisirs, les écoles et tout. Et c'était, je crois, le seul taf que j'ai vraiment aimé faire parce que… Euh, parce qu'en vrai, c'est chambé, tu vois. Contact des enfants… Bah, t'es avec des jeunes, t'es là, tu, tu, tu passes des vacances avec eux, tu les fais galerie tu, tu les animes, tu vois. Et puis, en vrai, euh, aujourd'hui, quand, quand j'en parle avec des gens et tout, quand je parle de Twitch ou YouTube et tout, je fais en vrai, c'est un taf d'animateur, t'es comme un animateur avec une colo, et la commu c'est les, les jeunes, et toi tu dois les gérer, et puis des fois il faut un peu, un peu remettre les choses à leur place, des fois il faut les laisser un peu… Et tu vois, surtout sur Twitch, principalement sur Twitch quand t'es en live… Bel exemple Genre vraiment le chat, c'est la colonie de vacances. Toi t'es l'animateur, c'est-à-dire que t'es forcément responsable de tout ce qui se passe mais euh, des fois il va falloir remettre l'ordre tu vois et des fois ça, ça m'est déjà arrivé en live de, des fois pas m'énerver mais attends bah, les frères continue de me faire chier j'arrête quoi ça c'est ouais, normal tu vois et quand et quand quand il y a une vacance tu te comportes comme ça aussi en général les jeunes après, ils font super gaffe et ils te kiffent et... en fait plus ils t'aiment bien plus il y a un rapport de confiance et, et cool et plus bah, en fait ça c'est bon j'aurais pas besoin de forcer de, dans l'autorité et tout et ça je l'ai appris avec ce taf là et comme c'était le dernier taf que j'ai fait en date j'étais en mode bon dans le pire des cas je pense que si je trouverais un autre je peux m'investir dans ça et essayer de devenir un peu directeur plus tard ah, tenir des colos et tout et donc je me suis dit bon ok j'ai ça et puis du coup j'ai dû passer euh, du coup je suis devenu aussi maître nageur sauveteur pour pour, voir, pour pouvoir euh, bah, être animateur. J'ai fait le Bafa sur, et tout. Ouais j'ai fait le Bafa du coup j'ai pour être surveillant baignade j'ai dû passer mes formations de sauveteur et tout et tout. Du coup j'étais en mode, bon je commence à avoir des petites pistes c'est à dire que même si j'ai rien je peux partir sur ça. Les des bases ça. sont posées ouais. et j'aime bien donc ça va tu vois et du coup je me suis dit j'avais 21 ans et, euh, et c'était ça j'y réfléchis comme ça je J't travaillais dans une boulangerie je faisais de la pâtisserie je faisais des sandwichs et tout. Du coup, je passais toutes mes matinées comme ça, tout seul, à réfléchir et tout. Je fais attends, mais j'ai un truc et j'ai une idée qui m'est venue. J'étais en mode, c'est un des tout premiers, enfin le premier concept que j'ai lancé, qui s'appelle découvre ton pays. Et euh, je partais à travers la France. Et comme j'ai été ruiné à l'époque, j'étais en mode, on va, en fait, genre, on peut prendre des vacances, <coughs> on peut rester en France et en même temps voyager. Et j'ai comme ça à me renseigner sur des lieux et tout. Je voyais des lieux, je faisais un plan, je fais « ça, c'est en France, c'est incroyable, tu vois. Et j'étais en mode, bah, en plus, ça fait ce côté un peu, on monte notre pays, tu vois, genre, ouais, bah ouais, bah ouais. tu présentes un peu ton pays. Puis, euh... Et puis, j'étais en mode, vraiment, j'avais une voiture. Avec un plein, on faisait 4-5 endroits, et puis vraiment, on dormait dans la voiture, c'était vraiment hippie de dingue, tu vois, et moi j'adore Et du coup, j'étais en mode, bah, j'ai eu cette idée-là, et j'étais en mode, bah, attends, mais ça, à la base, je voulais le faire, moi, avec, euh, comme ça, avec mon entourage. Et ben, on va le documenter. Et j'ai fait, attends, mais ça, pour YouTube, il suis... n'y a pas, pas quelqu'un qui l'a fait, j'ai pas, pas… À l'époque, vraiment, je bouffais YouTube à 24 tu moins maintenant, mais à l'époque, c'était fou. Et genre, je fais ce que j'ai vu, il y a des gars, des Amixem, etc. qui ont beaucoup voyagé qui ont... Moi, ils m'ont donné des mecs comme Amixem, ils m'ont donné envie de ouf faire sûr allaient en Finlande avec le drone, là, ah la chasse ouais, à tu vois ça, tu trucs, fais « putain, ça c'est ouf ». Mais tu sais, quand tu regardes qu'il faut un but, qu'il faut machin et tout. Mais j'étais en mode, il n'y a personne qui a montré ce côté un peu de... Il y en a aujourd'hui, ils le font beaucoup plus. Il y a un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, il a, il, a, il a pimpé sa Clio en van. Tu vois, il y MK en a. Quelqu'un va te le dire dans le chat. Thomas Maza, ouais. je crois, un truc comme ça, je sais plus. Mais euh, vu, je vois de plus en plus des gars qui partent plus en mode bas les couilles maintenant et qui montrent que, genre, quand t'as pas de sous et quand t'es en galère et que t'es un petit jeune, en vrai, tu peux faire des trucs, tu vois, c'est grave faisable. Et moi, je l'avais réfléchi à l'époque et je me suis dit, ça, c'est un truc à tenter. Et je me suis dit, bah, vas-y, en vrai, j'ai plus rien à perdre. Genre, je suis vraiment en mode, ça marchera même pas forcément, mais j'ai l'habitude. dis Thomas Maza ou Mesa, ou ouais, un truc comme ça, ah ouais. je, sais, je me rappelle de lui. Et, euh, et du coup, tu vois, genre, je, je me dis ça. J'arrête du coup mon taf, je me mets d'accord avec mon patron pour qu'il fasse une rupture conventionnelle pour gratter pour garder un peu de chômage. Okay. Et du coup pendant 6 euh, mois, j'ai un chômage nul hein, de 300 euros par mois, donc c'est vraiment ric C'est une base de base, peut-être avec des APL. Voilà, avec un petit APL par-ci, là ceci. Donc je suis en mode ok, je peux pendant 6 mois rien faire, entre guillemets, et juste faire mes vidéos, mes montages, vidéos, montages et tout. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis dit, là, c'est vraiment qui tout double. J'ai 21 ans, je suis quand même jeune. En vrai, t'es encore un gamin quand t'as bah 21 ans. Oui, bah, oui, dit, genre, bah oui, oui, t'as rien vu. As parce rien que rien allez, quand t'as 21 ans, pendant que t'as 21 ans, tu te dis, putain, j'ai déjà 21 ans, je rentre dans la vingtaine, c'est fou. Maintenant que j'en ai 25, je fais, frérot, t'es vraiment un gamin à 21 ans. Genre, <rire> tu vois, genre, et dans, quand j'en aurais 30, je dirais 25, j'étais un gamin de ouf. Tu vois, mais genre, tu te rends vite compte que en t'as fait, le temps de dingue. Et du coup, j'étais en mode, euh, vas-y, go. Et bah, je suis parti avec les moyens du bord de fou et tout j'ai kiffé de dingue et j'ai commencé à faire mes vidéos tu vois par contre je me suis mis en mode euh, taf taf genre euh, YouTube c'est comme si j'étais YouTubeur. Euh, j'avais j'avais lancé bah du coup j'ai créé la chaîne YouTube à ce moment-là j'ai créé mon compte insta à ce moment-là j'ai tout créé as bah, tout fait les choses proprement voilà j'ai fait tout proprement etc et tout j'avais genre 12 abonnés je faisais des stories comme si je faisais 150 000 vues et que j'étais en mode ah, alors les gars aujourd'hui on va faire ça machin et tout je faisais des fans et tout il y avait trois vues c'était mes trois potes <rire> tu vois et du coup mais je, direct moi je me suis façonné je me suis dit là maintenant cette fois-ci je la joue je la joue comme Beckham je la joue comme comme si c'est vraiment là, truc de ma vie, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a grave aidé à tenir le, la durée parce que genre dans ma tête, je suis en mode quoi qu'il arrive, c'est mon taf et en fait genre je suis youtubeur, donc je m'en bats les couilles, tu vois. Et du coup, quand je tombe en face des gens qui se moquaient de moi, qui machin et tout, j'étais en mode vous verrez, <rire> tu vois, j'étais en mode vous allez voir, je m'en fous. Le « vous, été... vous verrez » a été plutôt pas mal. Hein. Mais du coup, ouais, même à cette, euh, et du coup ouais, je me suis dit là on tente le tout pour le tout et même je m'étais dit euh, je me, je me laisse jusqu'à mes 26 ans pour un peu espérer avoir un résultat, okay. tu vois. Donc, au final, ça allait beaucoup plus vite que prévu, mais j'étais prêt déjà à vraiment traîner comme ça jusqu'à mes 26 ans. Je m'étais dit, même, bah, quand le chômage est fini, je vais faire mon animateur, je vais, il faut bosser dans l'animation. Et à côté, bah, du coup, j'aurai mon temps pour faire des trucs. C'est stylé parce que moi, j'ai déjà vu des amis à moi ou des gens quand j'étais en école, tu vois. Pareil, euh, quand ils essayaient de faire du contenu, ils étaient un peu aussi dans cette mentale, tu vois. Euh, genre, au début, je vais pas mentir. ouais, Ça m'est arrivé, j'ai trouvé ça bizarre. Le mec, il se dit, ouais, les frères, bah oui, c'est ce bah, hyper cher. chelou, hein. Genre pour de vrai Ouais, c'est chiant. Non, il y a cette vue là, tu vois. <rire> mais au début, c'est fichu. Je vais pas mentir, ça m'est déjà arrivé avec sourire. Parce que tu le dis pas et tu le gardes pour toi, tu vois, parce qu'on n'est ouais. pas des vices là. On ah, est oui, oui. est méchants. Et, et de toute manière, comme tu as raison, c'est la bonne mentale, en réalité. Mais non, mais c'est moi, je pense, c'est ça qui vaut. Mais j'avoue, moi, au début, j'étais un... Ouais, bon. Mais tu sais qu'en <rire> vrai, moi-même, je me moquais de moi un peu. J'étais en mode, genre j'étais conscient de ce que je faisais, j'étais en mode, je regardais mes stories, je voyais genre 22 vues des fois. Je faisais, là, je me suis trop investi. Je sais que je me suis trop investi, mais vas-y, ça rien. Tiens, et je pense que, genre, si tu ne mets pas dans cet état d'esprit là.... Euh, en fait, genre, tu deviens trop vite euh, sensible, en fait, tu vois. Et le but, moi, je pense que quand tu veux… Euh... Bah, en franchement, une fois que tu marches et que commences, tu commences à être connu et que ça marche pour toi, c'est plus simple d'être un peu moins sensible à des trucs, même si des fois, tu te fais un peu clasher par-ci, par-là, tu te fais un peu, oui. peu attraper ta veste et tout. C'est pas si grave parce que tu t'y attends et que maintenant, ça fait partie de ton taf, tu vois. Et puis dans tous les cas, as ce truc de « m'en fous, j'ai ma commu, les gens me connaissent », machin. Donc, c'est beaucoup plus simple. Mais quand tu es au tout, tout, tout début, Genre vraiment le moindre truc tu le prends à cœur mais de malade, tu vois de ouf. mais donc donc vraiment je pense que le seul moyen de de parer ça c'est de se mettre dans un vrai état d'esprit de euh, ça me touche pas genre tu mets un caboué frère tu peut pleuvoir tout ce que tu veux que je serai pas muni c'est pas grave franchement c'est vrai ce que tu dis et moi ça m'a aidé c'est ça qui m'a je pense aidé à tenir tenir tenir parce que genre même je suis tombé enfin euh, je me suis vraiment pété les dents sur des trucs au début genre euh, j'avais ouais, 150 200 abonnés j'ai fait une web série un, un fictif pas fictif un peu détruit et en fait c'était genre sur ma vie et, euh, et, euh, et en fait, c'était le scénario, c'était Jilcey qui essaye à le tout journal prix… journal de bord Exactement. Ah oui, d'accord, tu t'es bien renseigné. <rire> on fait les travaux. Bah eh ben oui, parce que c'est les seules vidéos qui ont fait genre 30 000 vues, <rire> tu vois, aujourd'hui. Oui, mais euh, oui, journal de bord. Et c'est en mode, bah, le, le scénario, c'est Jilcey qui essaye à tout prix de percer. Et, bah, on, et du coup, bah on va tout filmer, on va tout montrer. Et bien sûr, ça part dans de l'extrême, il y a des morts, il y a des machins et tout. Ça, c'est le côté cinéma. Mais la base est réelle. C'est vraiment moi qui… tu vois, genre et je, je fais en sorte de tu vois, et ce qui est fou, c'est que quasiment à part les morts, quasiment tout ce qui se passe dans ma série que j'ai imaginé, c'est arrivé. Tu vois, c'est arrivé avec le temps, euh, j'ai perdu des gens dans, ma, dans mon entourage, euh, avec, avec, avec l'aventure tu perds des gens, des fois parce que c'est des fils de pute et qu'ils se comportent comme des cons, et que du coup bah, tu dois t'en séparer, des fois parce que machin, des fois des relations qui marchent plus, etc. Donc, c'est des trucs qui se perdent, et c'est arrivé pile comme ça. Tu vois, et Genre je me dis, attends, mais j'avais pas prévu le truc comme ça, et je pense que... À l'époque, j'étais déjà dans ce mindset, donc je pense que maintenant, quand je regarde un peu derrière, je me dis, c'est sûr que me mettre dans cet état d'esprit-là, ça m'a forcément aidé à venir oui. et à produire et à pas… C'est sûr, tu vois. C'est obligé, genre. C Comme quelqu'un le dit là dans le chat, la web série, elle n'est pas dégueu du tout. C'est pas mal pour un débutant. Non, mmh, c'est pas dégueu. Pour avoir revu tout à l'heure, j'ai mmh. vu un moment une, une scène où tu es dans une cuisine avec deux, deux meufs. Donc je suppose que c'est deux amis à toi. il mmh, bah, y Mais avait une scène première... voilà, ouais. où tu expliques que tu veux. Exactement. De Exactement. La et ça rigole de fou. Et même moi, ouais. j'ai eu là... La... Attends, c'est une série, c'est fictif, c'est vrai. C'est ça que je voulais faire à l'époque. Tu m'as créé ce sentiment. Et franchement, pour avoir vu ça... Parce que là, à l'heure actuelle, quand je revois ça, même par exemple la mmh. série euh, Découvre ton pays, elle, euh, ça a eu des centaines de milliers de vues, des 30, 40, 50 000. Ouais. Tu me dis que tu avais 2 ou 300 abonnés quand tu as fait ça C'était de la qualité. Ouais, non, par contre, j'ai tout. C'était de la qualité. très vite, bah, en fait, moi je t'ai dis, je me suis vraiment calé sur les Amixem, sur les. Euh, même McFly, qui à l'époque et tout, ils étaient déjà en, un peu bien en place et tout, quand j'ai commencé à me lancer sur YouTube et tout. Et euh, le, la première inspiration que j'ai pris d'eux, c'est la qualité. C'est la, la qualité de la prod, bon, avec mes moyens, mais euh, j'étais en mode, il faut vraiment absolument que ça soit bien, quoi. Il faut que ce soit bien fait. Parce que déjà que je savais pertinemment, j'étais conscient, je sais qu'on te connaît app, personne ne quitté et tu fais des vlogs. Donc déjà, les vlogs ça intéresse quand on sait qu'il y a personne. Ouais. Quand, quand on te connaît et qu'on te kiffe, tu peux même boire une bouteille d'eau pendant 10 minutes, que vas-y, les gens ils vont regarder s'ils si te kiffent. Mais là, j'étais en mode vraiment le petit gars qui arrive de nulle part et qui fait des vlogs et qui vlogue ses voyages et tout, si frère, c'est pas, en, si en pas, ouais. si pas bien fait, si c'est pas bien fait, si c'est pas cool à regarder, mais là c'est mort, c'est mort, de chez mort. Ouais. Donc j'étais quand même conscient de ça et moi j'ai mis le point jusqu'à aujourd'hui maintenant Genre euh, quand je vois les budgets que je lâche dans juste la qualité de la vidéo, la prod et tout, aucun regret. Je dis, on est là pour ça. C'est genre... une ah mental. C'est une mental. C'est très bonne mental. C'est ce qu'il faut, tu vois. Genre euh, moi, je sais que en plus moi qui suis euh... Un gros accro du ciné, etc., et qui veut finir là-bas, euh, ça, euh, ça serait limite insultant de faire de, de un truc pas quali, du plus, genre, tu vois ce que je veux dire. Mais ça se ressent par exemple dans la vidéo Le Fugitif, tu vois. Ouais, et encore, on aurait pu faire encore mieux, mais. Euh... Parce que franchement, c'était vraiment bien pensé, mais, mais euh, ouais. vraiment pas mal, tu ouais, vois. Ouais, ouais, tu vois, mais ça, paraît quand on fera l'épisode 2, ça va être. Euh, on va pousser encore plus loin le truc, tu vois. Mais oh, cool. Mais du coup, je pense la, cette mentale-là, elle, elle est obligée, tu vois, et, et je pense que c'est ça qui m'a aidé, tu vois. Il euh, y a un truc au début aussi que j'ai eu du mal, et euh, en fait, genre, euh, si tu veux marcher sur YouTube, il faut être stratégique, tu es obligé. Tu vois. Moi, je suis arrivé avec des trucs qui, de base. En fait, moi, j'ai toujours été en mode il faut que je fasse des trucs qui me plaisent moins. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime voir sur Internet, c'est quoi C'est des vlogs, c'est du voyage, mais c'est aussi de l'humour. Tu vois, genre Prime, la vide. Pour moi, c'est une. Toi, tu kiffais la vide frérot, incroyable. Mais tu sais qu'il y a toute une génération qui a grandi il avec la Il a marqué une génération, cousin. Ouais, Vraiment, bon. genre euh, Prime, la vide, il y a concrètement, ben, comme dans le titre, vide. Il n'y a rien, mais c'est lui, c'est sa vie, puis comment il le tourne on est là, frère. Quoi qu'il arrive, il y a des épisodes où juste il joue au basket avec ses potes. Et tu regardes. Et c'est fascinant parce que tu vois, es en mode attends Mais comment il te tient, genre C'est des ben moments en fait, de vie. C'est ça. C'est des moments de vie. puis c'est la personnalité, tu vois. Et moi, j'ai très vite compris que. Si tu veux durer et si tu veux accrocher les gens, il ne faut pas que tu mises tout sur le contenu, il faut que tu mises tout sur ta personnalité, il faut que tu les attaches à toi ouais. puis à ce que tu fais. Mais si tu t'attaches au contenu, bah ça fait qu'on aime juste cette émission-là ou juste ce truc-là et dès qu'on doit ailleurs, c'est bon, on s'en va les couilles. Joël, il m'avait dit un jour cette expression « les moments de vie », quand on était avec Radio Sex en Corée, il m'avait dit ouais. « il leur faut des moments de vie, faut des petits ah ouais, trucs ». Ah mais vraiment, c'est dingue. Et maintenant qu'on en reparle à l'heure actuelle, c'est vrai que ces moments de vie, ça se retranscrit quand vous toi par exemple mmh. dans tes vidéos, tu as été dans la Clio avec Mais voilà, ouais, on va où, c'est du moment de... en fait, on va où le concrètement, mec pète, il y a des <rire> Ouais, c'est ça, tu vois. <rire> trucs. C'est ça, et les, les on va où concrètement, c'est que des moments de vie. Il n'y a pas de concept derrière, on va où enfin, il y a un concept on tape au hasard, on y va et on fait des défis, mais je veux dire, on n'a pas inventé le feu frère en faisant ça tu vois. mais c'est que du moment de vie. Par contre, c'est juste des potes qui partent et je pense que le coup de génie, c'est que quand tu arrives à faire en sorte que les gens s'identifient et se voient dans tes trucs. Et moi j'ai toujours fait mes trucs de manière à ce que les gens quand ils regardent, ils disent moi aussi, on dirait moi et mes potes, on dirait moi, j'ai envie de faire ça aussi. Ouais, bien et sûr. quand tu arrives à ça, moi, moi en fait genre il y a très peu de gens qui m'ont accroché sur YouTube, mais par contre ceux qui m'ont accroché c'est parce que je regardais, je faisais putain mais c'est grave moi ça, j'ai envie de faire comme ça. Et Prime il a joué à mort sur ça. Quand je regardais la vie à l'époque, je me mais dit bah, attends ouf, frère c'est incroyable. Genre, alors que frère a, quand tu regardes objectivement c'est des fois il y a rien, il regarde un match de foot, il regarde la coupe du monde ils sont posés dans leur salon, la vidéo doit durer six minutes il y a quatre vannes. Mais vas-y, t'as kiffé la vidéo, tu sors de la vidéo, t'es en mode putain, ils ont une vidéo, ouf! <rire> Alors que vrai, on a tous la même vie, tu vois. Et genre, ça, vraiment, ça m'a fasciné et j'ai passé du temps à analyser ces trucs-là et tout pour comprendre comment ça se fait, tu vois. Et en fait, genre, tout repose pas sur le concept ou sur non. la prod ou quoi, c'est pas ça, c'est toi, quoi, c'est toi comment tu amènes tes trucs. T'es pas toujours obligé d'arriver avec un truc que personne n'a jamais fait. Ouais, c'est ça. Même si ça peut être un avantage et encore ça. C'est un dépend. avantage, mais euh, je veux dire, faut pas courir que derrière ça, quoi. Mais pas reprendre des choses et le faire à ta sauce, à ta manière et apporter ah, ouais. ta dose de personnalité, mmh. au final, c'est un peu. Bon, le propension gardée, mais aussi comme de la musique, comme plein de ouais, trucs, bah oui, fait fait ça, ça, hein. ta façon de faire. C'est ça, si tu que... cherches à inventer un accord, bon, si tu arrives, tant mieux, je mets. Mais par contre, prends les accords qui existent et fais-en un une mélodie à toi, genre c'est fou, tu vois. Bah, et vrai, ça, vrai. vraiment, quand tu arrives à faire ça, c'est un bonheur de fou, tu vois. En plus, tout a commencé à s'accélérer, donc euh, c'est bien, on en discutait avec, euh, du coup, euh, Découvre ton pays. Petite question rapide, dans Découvre ton pays, il y a quoi comme petit euh, endroit, là, comme ça, vraiment Énervé. Même moi, là en ce moment, je fais ma série les villes de France, là, j'ai envie de… Euh, les, les endroits qui m'ont marqué… Ou <coughs> un, oh, si tu devais en dire que Alors, attends, que je le choisisse bien. Vas-y. Euh... C'est le plus impressionnant, genre vraiment, tu te dis là c'est impossible qu'on soit en France, c'est le Colorado Provençal. Je sais pas si c'est que tu connais. Non. Mais c'est vraiment bah, l'estate, States quoi Genre, c'est un désert, on dirait, tu as des énormes montagnes, on dirait… Et c'est vraiment à côté de Marseille. Et euh, C'est incroyable, genre c'est magnifique. Ça s'appelle le, le Colorado provençal. Ça s'appelle le Colorado provençal. Et tu Je vas là-bas, mais tu vas là-bas, cousin. C'est que de la terre, euh, tu de la terre cuite un peu, machin et tout. Genre, c'est pas du tout un décor. C'est la, la, la vraie nature. Elle est comme ça là-bas. Et tu fais, mais c'est un petit endroit en France. Après, tu vas à 5 km, ça, y a, ça a changé, ça n'a plus pur en avant. Mm -hmm. Et tu vois, tu te dis attends, mais ça, cousin. Et en plus, genre, tu vois, genre, y a pas trop de com autour de ça. On connaît pas d'ouf, tu vois. Ah, bah, j'avais jamais entendu bah, parler. C'est terrible. Du coup, genre, y a ça, mais il y a aussi. Euh, j'avais bien qu'il fait aussi la baie de Somme euh, en Picardie. Ouais, ça je connais ça. Ça c'est beau de ouf aussi tu vois c'est incroyable t'as des étendues de dingue et tout. Il ah y, y a des endroits vraiment de fou. Hein. Après dans le Jura bon le Jura mais les Vosges et tout ça on connaît c'est un classique genre la Voilà, la couleur provençale. Ah oui. Gros, ça c'est comme ça t'arrives tu marches dans, dans ça tu vois. On dirait c'est un morceau de Grand Canyon. <rire> euh... Ouais je te jure. Mais vraiment <rire> ça, ça. que ça te choquerait pas. Dans le chat il valide hein. J'avoue c'est ouf c'est vraiment incroyable pour étaler ouais c'est magnifique. Ah ouais, ouais. vraiment c'est vraiment fou. Et, et moi quand j'avais fait ce concept là. Euh, J'étais en mode putain mais je sais que là c'est chambé ce que je fais parce que genre les endroits sont ouf tu vois si à l'époque j'avais eu un petit drone ou quoi je serais régalé tu vois encore mieux tu vois mais euh, alors, on en d'ailleurs on me récalme beaucoup une saison 2 mais euh, je sais pas si j'arriverai à faire un truc aussi. Tu cool, fais mais... déjà beaucoup de choses, j'ai quand même le ouais, sentiment. Ouais, même, même au niveau du temps et tout, ça commence à être compliqué. Mais euh, même genre, je trouve que ça a son charme de le laisser comme ça. Juste découvre ton pays, c'est ça. C'est le début de moi et on laisse comme ça, tu vois. Ah c'est bien en plus, ça parle sur la fibre des gens, ton pays. Ouais. On a encore vu récemment les Français sur Internet. Ouais, ouais. On est bah Français, oui, quoi, frérot. C'est quelque chose de la France, en hein, soi. Ah <rire> oui, monsieur. Ah bah ouais, oui. Donc comme je disais, tu as, as commencé à développer ces séries, des choses très intéressantes. Donc euh, que ce soit euh, du coup. Euh le journal de bord, Découvre ton pays. Il y avait également des petits micro-trottoirs, j'ai vu sur Toulouse, des choses comme ça, où tu avais parlé mmh. aux gens classiques. Euh, puis des caméras cachées qui, elles, exploseront, ouais. notamment celles de la, la fac, fac ou métro. du métro. Ouais. Mais ça, justement, et... c'est ce que je te disais tout à l'heure, le... c'est quand tu veux péter sur YouTube, enfin péter, Genre, euh, quand tu espères marcher en tout cas. Au début, c est, c est... moi, j'étais vraiment en mode, euh, je m'en fous, je fais que ce que j'aime, je fais que ce qui m'intéresse et si ça prend, voilà. Et après, je me suis dit, il ne faut pas être si fermé parce que par exemple à l'époque les micro trottoirs les caméras cachées c'était grave c'était grave la hype c'était le c'était des méta, méta. méta de dingue genre vraiment aujourd'hui ça va on, on s'en est sorti un peu et tant mieux parce que de base je suis vraiment pas fan de ce genre de contenu sauf quand c'est vraiment bien fait genre Greg Guillotin euh mais pour faire des caméras cachées comme Greg Glatin frère tiens genre c'est pas tout le monde c'est un, un autre level c'est et tout mais tiens mais genre ou des micros entretoirés à la Loris. voilà à la Loris ou à l'époque à la Jean-Yves Lafesse etc je veux dire faut faut y aller quoi tu vois et genre euh, et du coup tu vois genre euh, moi j'ai jamais été fan de sorte des caméras cachées dans la rue comme ça machin et tout je suis pas fan mais j'étais en mode je sais que ça marche. À l'époque, je regardais, je fais ça se voit que ça marche. C'est terrible à quel point il y a des gars, ils pètent de partout comme ça parce qu'ils ont fait un micro trottoir, une caméra cachée. Et du coup, je me suis dit bah, il faut que je le fasse quoi. Et en fait, à la base, c'est mon pote Benji qui a dit cousin, fais des, des micro trottoirs, ça toi avec ta répartie, machin, ça pourrait être archi drôle et tout et tout. Et pendant un mois ou deux, je lui dis gros, jamais de la vie. Ça fait deux mois et non, le un... non. non je fais, je fais, je fais, gros, ça que ça n'arrivera pas, pas mon truc. Une fois, deux fois, trois de fois, on arrive aux Gilet jaunes. à l'époque, il fait frère, va mmh. voir les gilets jaunes, parle avec eux, ça va être fou et tout. Il me chauffe, je kiffe le faire. Et, euh, et puis tiens, genre la manière dont je le fais, je le tourne un peu. Je m'étais aussi beaucoup inspiré de Samuel Ladito à l'époque, qui faisait aussi beaucoup de micro trottoirs, ouais. que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un frérot et je lui fais un bisou s'il si est là. Mais euh, pareil, les micro trottoirs de micro bancal de Samuel Ladito euh, je trouvais qu'ils sortaient un peu du lot parce qu'en en fait, ce c'est pas un micro trottoir axé sur euh, qu'est-ce que les gens, on est curieux, qu'est-ce que c'est quoi la vie des gens, on essaie de sortir du buzz. C'est on est là pour vaner et pour se foutre un peu de la gueule des gens et surtout pour nous nous rendre un peu ridicule et tout. Et ça, moi, j'adore. Et du coup, je me suis tourné vraiment sur un truc comme ça. Euh, ça commence… C'est avec ça que j'ai commencé à faire mes premières 1000 vues. Quand j'ai commencé à avoir des vidéos qui passent aux 1000 vues et tout, c'était avec ça. Donc, j'étais en mode « Donc, OK, ça veut dire que la strat n'est pas citée si… » Ça donc, commence vas... à prendre petit à ouais, petit, la mayonnaise… Vois. Voilà, ça commence à monter doucement, je monte à 500, 600, 700 abonnés, 800. Je fais « OK », on approche les 1000, 1000 abonnés, c'est un, hein. un stade de faux au début quand es en mode… Euh... Quand tu commences sur YouTube, tu passes les 1000, c'est quelque chose. Et du coup, je fais « OK, machin et tout ». Et là, les caméras cachées, et tout je vois et tout, je me dis « En vrai, faut que je tente les caméras cachées, faut que je tente, mais genre, par contre, il faut que je ramène vraiment ma patte à moi, il faut vraiment que je ramène un truc, il faut que j'arrive à faire en sorte que les gens, quand ils voient, ils disent « mais il est malade genre, tu vois », genre, et pareil, toutes mes caméras cachées, j'ai jamais fait une caméra cachée où je manque de respect à quelqu'un ou que… Ouais. Ou, alors, ou alors, je mets la personne dans une position de « elle, elle est ridicule ». Je me suis toujours moins ridiculisant dans mes caméras cachées, c'est toujours moi qui tombe par terre, qui prend mes coups, qui passe pour un con, etc. Et qui, Je les mets mal à l'aise, mais parce qu'ils il est con le gars ou quoi tu vois Et moi, c'est très important pour moi, c'est de ne pas réduire les gens ouais, dans mes voilà. vidéos. Tu vois. De ne pas atteindre à autrui ou Exactement. après, derrière le pire, le mettre sur Internet, voilà, le mec qui voit sa vie transformée, genre du genre, voilà. oh, moi, le gars, un million et de vues. C'est pas, pas du tout que... le but, tu vois. Genre, et moi, je fais très très gaffe à jamais réduire les gens dans mes vidéos, que ce soit mes, mon entourage, mes gars et tout, ou même les gens d'extérieur de ouf. J'essaie de ne pas réduire. Des fois, il y a une vanne qui peut partir, je suis très taquin donc j'ai sa vanne et tout, mais il faut se dire que si c'est dans la vidéo, c'est que c'est OK et que la personne accepte et que c'est passé et que c'est cool, mais j'essaie jamais de réduire quelqu'un. Donc, dans les caméras cachées, je faisais grave le, le point sur ça. Et, et je crois que c'est ça qui a fait beaucoup que bah, la caméra cachée à la fac je suis juste un énorme bolos, frérot, qui, qui est dans une fac et qui est chiant à en crever, mais que tu te ridiculises. C'est de relou. Ouais, t'as vu, c'est terrible. <rire> tu C'est. Tu tombes en arrière comme ça, machin. Non, ah ouais, tu vois, genre, c'est. Il y a un top commenté dans cette vidéo, et dit T'as réussi à être gênant et drôle. Et voilà, c'est ça. Et moi, je me suis dit Avec les caméras cachées, il faut que j'arrive à. La gêne, les caméras cachées sont là pour ça, frère, on va pas se mentir. Une caméra cachée, elle, est pas... elle fonctionne pas si c'est pas gênant, s'il y a pas une gêne, dans... il n'y a pas une ambiance de gêne. Greg Gauthier, un cousin, il gêne tout le monde, tu vois. Donc c'est pour ça aussi qu'il marche aussi bien. Donc il faut réussir à gêner, mais pas. Il faut réussir à gêner le spectateur, mais qui se rend compte quand même que c'est gueulerie qui fait. Bien sûr. Tiens. Et moi, du coup, j'ai tout. Pas que ce soit forcé. Voilà, c'est ça. Vraiment, le mec veut son moment. C'est ça. Si c'est que de la gêne, oui, non, ta foiré. Mais si il y a de la gêne, mais que la gêne, elle est agréable, t'es en mode putain, bâtard, quand même, c'est gênant, mais c'est gueulerie Ça alors. Et voilà, moi, j'ai réussi à faire ça, et du coup, genre, ça a pris de fou. Et en plus, la caméra cachée de la a été terrible, parce que genre. Frère, genre euh, en plus genre dans l'amphi, vraiment c'est parti en premier degré. de… Je m'attendais à ce que ça rigole un peu autant. De... Frère, un premier degré terrible. Et il faut pas que tu te démontes. Moi, j'étais dedans. Je fais, Puis moi, une fois que je suis parti dans mon rôle, je suis en mode vas-y, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais ça demande une dose de courage, franchement. Ouais, ouais, frère, c'est terrible. Genre, frère, vraiment... Moi, j'aurais jamais osé. J'ai beau avoir fait genre mille vidéos dans ma vie, ce que tu as fait, j'aurais jamais réussi. Tu sais, avec moi, quand je la regarde, je me dis, voilà, oh <rire> franchement, je l'enferme. Tu vois, mais je sais que si je en fais, je... ça y est, ça repart, tu vois, mais genre. Et surtout, même à la fin, je tente le tout pour le tout, je descends pour partir et je tombe dans les escaliers. Je m'explose dans les escaliers, je me dis là, ça va faire rire tout l'amphi, pas un rire. Et vraiment, tout le monde comme ça. Et je fais oh là là, et là, vraiment, je fais attends, mais c'est terrible. Là. Et genre, je me dis, mais ça va donner quoi comme vidéo, frère Les gens, ils vont, ça a dû m'allumer, tu vois. Je l'ai tenté, au final, bah, mais pas mal. Elle, elle a divisé aussi la vidéo. Il y en a plein, ils ont dit, mais c'est une catastrophe. Et les autres, ils sont en mode, mais c'est du génie. Tu vois genre, je pense que c'est ça aussi qui a fait un peu le charme du truc. Mais métro, pareil, bon, après métro, c'est quasiment que de la cascade. Et, tu vois, donc, c'était plus simple, mais, euh, mais ouais, tu vois, j'étais dans un truc en mode je sais que ces formats à la marche, donc vas-y, sois malin, fais-les pour, pour évoluer, et, mais fais-le à ta manière. faut que quand même… J'ai toujours essayé de garder ce truc où on voit ma personnalité, on capte qui je suis, tu vois, parce que. Et, et j'ai commencé à me faire reconnaître dans l'oreille en premier avec les caméras cachées et on disait mon nom, tu vois, et j'étais en mode putain, ok, c'est pas juste le gars qui fait on des On a franchi couches. le truc, ouais. Voilà, tu vois. C'est très important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte d'un truc quand ils veulent euh, lancer un projet, mmh. que ce soit. Euh, une émission, une vidéo, de la musique, bref, n'importe, ça peut être… Vraiment, c'est applicable à quasi tous les ah ouais, de ouf. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu dis. C'est parce qu'il y a certains trucs, certains défauts, certaines perspectives, certaines idées, ouais. tu vas les avoir qu'après avoir déjà franchi le premier pas, après avoir tenté quelque chose, ouais. tu vois. Ah oui. Et que ce soit dans la réalisation, mmh. que ce soit dans la manière de faire, que ce soit dans l'évolution même, ouais. d'où est-ce que tu veux aller. Il y a des gens, quand ils veulent tenter des choses, leur but, c'est trop d'arriver avec un truc parfait. Tu ouais, c'est ça, exact. Genre un produit fini. Ouais. Genre, je vais... ils se disent pas il faut d'abord qu'on arrive avec un truc acceptable, voir bien, c est, c est se ça. roder mmh. et ensuite faire évoluer. Et il y en a trop même, à force d'avoir cette mentale-là, et j'en parle de temps en temps dans un corps libre, euh, du coup ils se lancent jamais, ou ils tentent jamais rien. En fait, ils veulent avoir le permis sans passer les heures de conduite, Tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois. <rire> tu vois, Une magnifique expression. Parce que j'ai souvent parlé avec des gens qui me disent « mais comment tu te lances, comment tu fais ?». Je fais « tu te lances, tu te lances seulement… » En te lançant, il n'y a pas de secret, je ne peux pas te donner de recette, frère. Tu vois, genre, il faut se dire que, comme tu as dit n'importe quel domaine, en fait, dès que ça demande un peu de donner de ta personne, de montrer ta tête et ce que tu fais un peu, un talent ou je ne sais quoi, l'artistique, on va dire, c'est, frère, c'est terrifiant. C'est vraiment l'eau glacée. Mais par contre, si tu essaies de rentrer un pied puis machin, tu ne vas pas rentrer, frère. Parce que dès que tu touches, tu vois que quel point c'est froid, tu fais, euh, bah non, ça. Par contre, saute, va dans l'eau, et là, vas-y, tu n'auras plus le choix, il faut nager maintenant. Et là, tu apprends à nager, tu apprends à t'en sortir, à respirer, à gérer ta respiration, c'est exactement ça. il y a trop de gens qui veulent vraiment passer le permis sans avoir les heures de conduite mais pour avoir le permis pour savoir conduire une voiture tu passes 20 heures au moins ouais. à caler à machin à reprendre je veux dire il faut faire quoi c'est en faisant qu'on va qu'on qu va apprendre à le faire et il euh, y a trop de gens qui se braquent et qui font pas et qui juste ils font ben, ils disent ouais c'est trop dur c'est trop fermé non, frère. alors oui c'est fermé c'est un milieu fermé bien sûr et tout mais genre moi j'étais le premier à dire ouais ça marchera jamais et tout mais maintenant que je suis dedans, c'est ouvert, frère. Tu peux rentrer, mais il faut le faire. Tu vois. C'est. Mais après, ça fait peur. Je comprends. Il faut. Normal. Il faut un détachement, il faut des que coups, il faut. parce ouais, que tu bah, c'est tu tu Mais euh... si je peux me permettre de vous rassurer sur une chose, on se rappelle quasiment jamais de vos débuts. En plus, c'est vrai. Qui se rappelle des premières vidéos. Euh, je sais pas, d'un Gotha, d'un ouais, c'est d'un. Bien sûr. Bon, certains s'en rappellent. En fait, personnes sauf... ont fait beaucoup de vues depuis. Mais je veux dire, elles n'ont pas eu d'impact sur la. Ouais ouais. Sauf quand on met l'accent dessus, mais. Quand tu vas à Popcorn et que tu un peu tes casseroles et tout, c'est marrant et tout. Et là, on se rappelle, mais genre, et puis surtout que, enfin, je veux dire, genre, on sait que c'est les débuts, quoi. Tu vois, genre, il y a pas de honte voilà. à être pas ouf au début. Voilà. Tu vois, et ça, euh, les gens, ils veulent arriver en faisant du quali de fou. Mais moi, j'ai envie de dire, enfin, je leur dis, en général, quand on me dit ça, je dis de toute façon, regarde, arrive là avec un truc quali de dingue. Dans cinq ans, tu trouves que c'est claqué. Tu vois Moi, je, moi, les vidéos que je fais aujourd'hui, ça se trouve dans cinq ans, je dis « Putain, c'est pas dingue. Hein. Tu vois, mmh. j'aurais pu faire mieux. Tu vois Donc, dans tous les cas, tu seras pas content. Donc, euh, il faut se détacher. Et, et, et puis surtout que, si tu veux vraiment il faut, il faut y aller, tu c'est un peu comme n'importe quel taf. Hein. Franchement, euh, moi j'ai fait des tafs un peu dans tout, j'ai dû parler vendre ah, euh, et tout. Ouais, tu vois, même, même des trucs juste assez basiques où il faut parler à quelqu'un pour vendre un truc et tout, bah au début euh, tu te dis je vais parler, je suis ridicule, je suis machin, oui, mais bon, du coup si tu parles jamais, tu ne vas jamais vendre, hein, <rire> concrètement. Donc tu vois, quand t'as pas fait de, de BTS ou quoi de vente et tout, tu oui, tu sais pas à faire, mais du coup t'arrives, tu fais, et au bout d'un moment C'est. Mais en fait, ouais, l'expérience, le, ça fait trop peur, parce que tu sais que pour s'expérimenter, il faut se louper, il faut tomber, faut machin. Tu dire, mais c'est comme un bébé, quand il apprend à marcher, il est, il est forcément tombé, le, le petit mais pareil, quand il aura 7 ans et qu'il marche, il ne se rappellera pas qu'à 8 mois, il est tombé, il s'est fait mal, tu c'est exactement comme tu dis. Donc, euh, donc ouais, ça fait peur, mais euh, moi, c'est ce que j'ai pu comme j'ai fait de la boxe, moi, quand tu rentres sur le ring, es terrifié, frère, t'as tout, tout le temps peur, tu vois. Et en fait, genre, si tu as trop peur, tu combats pas, genre, euh, donc en fait, genre… Une fois que tu prends le premier coup, tu fais ah oh, ça, ouais, ça va ça va, bon, ça fait pas si mal, let's go. Tu vois, genre. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce truc de ça fait peur, mais c'est que de la peur. Genre euh, t'es pas en danger, tu risques Bien pas grand chose, tu, on est tu vas pas être là, genre on va, on va pas te tuer parce que tu t'es loupé. Non frère, c'est que de la peur. Très, très intéressant. Bah, du coup, vis-à-vis -vis de ces micro-trottoirs, bah, enfin, ces micro-trottoirs et ces caméras cachées, ouais. notamment, bah, c'est ce qui t'aura fait, au final, beaucoup péter. Au final, ça fait. C'est ce que ouais. j'ai vu. Ouais. C'est une ascension que j'ai même jamais vue de mes yeux quand j'ai ouais. revérifié la FAQ derrière, pour être sûr. Ouais. 100 000 abonnés en une semaine. Alors, pour être exact, 120 000 en 8 jours. Tu vois, Genre, je suis passé de... de on est, je crois que quand j'ai mis la vidéo, j'étais à 730 abonnés, 800. Et euh, je mets la vidéo, au début, pendant deux semaines, la vidéo fait 500 vues normal comme d'hab. Et un jour... Je Elle me réveille, 8000 vues. Je fais, waouh, wow, putain, j'ai jamais fait 8000 vues, c'est incroyable. Je vais me coucher, 35 000 vues. Je fais, là, c'est pas là, là j'ai carrément 5 chiffres et tout, c'est pas normal. Et je me réveille, 100 000, 250 000, machin. Et les abonnés, pareil, ça montait pareil. C'est-à-dire, je me réveillais à 4000 abonnés, je me couchais, j'étais à 42 000. Frérot, ouais. je mets me, ma chaîne YouTube se transforme d'heure en heure. <rire> quand, quand les mathématiques de l'algorithme ont commencé à fonctionner. Et j'étais en mode, mais c'est pas possible, c'est impossible que ça soit vrai, il y a un bug de partout. Et moi, je gardais mon sang froid. J'étais en mode. Euh, actualisé, je faisais, ok, on a 42 000 et tout. Et t'avais, moi, genre, mes darons autour de moi, mes sœurs, machin, j'étais en mode, mais tu es un truc de fou, ouais, arrêté de ça. Moi, je disais, oui, mais attends, ça se trouve, c'est un bug. <rire> ça se trouve, ça va s'enlever dans deux jours, tu vois, genre. Et du coup, ouais, non, l'ascension, c'est vrai que même moi, en parlant maintenant avec euh, tous les potes que j'ai du et tout, j'ai pas le souvenir qu'on ait eu ça. Mais, euh, mais du coup, c'est trop bizarre, en fait, parce qu'en fait, c'est bien et pas bien. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu m'habituer. En fait, j'ai pas pu apprendre. T'as pas pu digérer J'ai pas pu digérer. En fait, j'ai dû c'est en mode, euh, si j'avais passé, je me plains pas, mais si, si j'avais passé euh, les 2000 4000 10000, 12000 10 000, 12 000, machin, petit à petit, j'aurais appris c'est quoi vivre avec des abonnés, ça hein, un peu à se faire reconnaître à droite à gauche, et puis faire plus de vues, qu'est-ce que c'est, qu -ce que, quels sont les attentes des gens et tout. Là, je suis arrivé de personne à une semaine plus tard, 120 000 abonnés, on me reconnaît dans la rue, machin et tout j'étais en mode, ah ouais, là ça y est, genre fou, parce que 100 000, ça commence, tu commences à être une mmh. petite chaîne quand même sur YouTube bien et tout, j'arrive, je reçois mon trophée, pour moi les trophées, c'était tu vois, je voyais les trophées dans les décors des YouTubeurs, je faisais « oh ». <rire> il, il arrivait comme ça, j'étais en mode, putain, mais attends, mais là ça veut dire que ça y est, je, en fait, je suis YouTubeur, concrètement ça y est, je suis devenu YouTubeur. Et ça faisait six mois que j'avais commencé, la dernière chaîne YouTube, là, tu vois. Et je fais OK, donc en fait, genre, c'est trop bien, mais d'un côté, en fait, genre, j'ai dû apprendre tout trop vite, très, okay. très vite, tu vois. C'est comme, comme un mec de 12 ans qui vit avec des gens de 25 ans. Ouais, d'un coup, tu as, as, voilà. as dû avoir des responsabilités, et en fait, c'est ce que tu disais. D'un coup, et enfin, je pense que ça le résume bien, tu es passé d'un youtubeur de 800 à un youtubeur de 120 000. Voilà, c'est ça. Tu as dû et, être, et être tout produire, ouais. et réfléchir, voilà, et assumer ça. comme un youtubeur de 120 000. Et, voilà. et tout ce qui va. Sans arriver. toute la phase d'apprentissage. Et surtout tout très vite, bah, du coup, tu es approché par les agences, les trucs. Euh, moi, je suis très vite rentré avec une agent euh, qui, au début, je pensais c'était bien, au final, en fait, elle m'a. A complètement niqué ma race, genre. Bien douillé. <rire> Elle m'a niqué ma race ouais, sur plein de trucs et tout. Ça je l'ai découvert bien plus ouais, tard. sur des deals, elles te prennent un gros cut, des choses. Ah ouais, comme bah ça. normalement c'est du 80-20, c'était du 50-50, t'apprends c'est du machin, t'apprends que. Tu vois, il y a des, des négos, tu, tu vois pas les mails, machin, tu vois, genre, non, non, terrible, tu vois. Tu euh... tu fais 200 euros pour ça. <rire> ok, trop bien, ouais. Et du coup, on a pris combien On a pris 400. As, on t'apprend qu'elle a pris 8000. <rire> <rire> tu, tu fais, waouh wow. mais, ouais, mais ça, au début, pareil, tu connais rien, tu vois. Et si au début, tu rentres petit à petit, bah tu commences un peu… Tu sais, ne serait-ce le fait, des fois, de rencontrer des gens par-ci, par-là, tu vois. Parce qu'au final, pareil, genre, j'ai connu personne à tout le monde en même pas un an. Et du coup, genre, ça fait que tu sais même plus comment te comporter avec un tel, comment machin, et tu ouais. apprends à tout gérer comme ça. Et donc, c'est trop bien, parce que genre, je ne vais pas me plaindre, je pense que n'importe qui rêve d'une évolution si rapide, mais par contre, euh, en termes de, de vivre et de genre, suivre le rythme, c'est terrible, c'est terrible, terrible. Et moi, toute ma vie, elle a changé en une semaine. Et en, du coup, en deux semaines encore pire, en un mois, j'en parle même plus. Et du coup, genre, vraiment, j'ai... Je passais, genre, je voyais ma amie tous les week-ends, on faisait des trucs, machin et tout, je les vois plus pendant trois mois, quatre mois, machin, ma tête que dans ça et ma fille, enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Puis j'étais en couple à l'époque, donc je commençais à sentir déjà que je ne peux plus être dans mon couple de plus en plus, c'est que tac, tac, tac, ça met des distances de partout, partout, partout, euh, et du coup, ouais, c'est un truc genre hyper compliqué. Déjà, la vie de ça, c'est déjà de base compliqué à gérer, mais quand ça t'arrive, ça te tombe comme ça d'un coup et que tu n'as limite pas le choix, tu vois, parce que moi, je pense que si on m'avait laissé le choix, j'aurais préféré l'évolution linéaire. linéaire j'aurais préféré l'évolution euh, en temps et en heure avec un bon rythme. Parce qu'en vrai, ça met trop une pression, c'était un truc de fou à vivre, tu vois. Et j'ai quand même eu ce, ce, ce truc de me dire, genre pendant que je mettais les caméras cachées, c'est terrible parce que genre j'avais ouais, 100, 120, 130, 150, 1000 abonnés, ça montait et tout. Et du coup, je me suis dit, il ne faut jamais que je lâche les caméras cachées. En fait, genre là, ça y est, c'est devenu mon beurre, c'est ça. Je suis le caméra caché ouais, C'est ça. Et y a un jour, il y a un truc qui m'a venir un coup, attends, j'y viens, parce que genre, ça, du coup, j'enchaîne caméra cache-caméra cache mais a, par contre, des stats de fou. C'est-à-dire que genre en 24 heures, je fais 500 000 vues à l'époque, 700 000 vues. Un oui. de, putain, tu vois. C'est des stats que je fais aujourd'hui maintenant. Tu vois, genre. Euh, mais à l'époque, c'était monstrueux, tu vois. J'étais en mode. Euh, et vraiment, c'est un truc de fou, tu vois. Et je fais, ok, faut jamais que j'en sorte en fait de ces trucs-là. Et j'étais limite un peu triste, parce que je me disais, en fait, je sais que j'en ai faire plein d'autres trucs, mais vas-y, je vais me casser les dents. Maintenant que j'ai la chance que ça marche, bah let's go, on fait ça, tu vois. Et, euh, et un jour, on un truc euh, ouais es sur Akinator je jure, invite ta mère, je suis sur Akinator et tout machin. Et je fais, tu sais, c'est une petite victoire. Ah Quand t'es jeune, tu tapes des stars, machin. C'est stylé, t'essayes de te, te trouver, trouver et tout. Et du coup, je vais, je, je, je fais mon petit jeu, je tombe sur moi et je vois marquer quoi Youtubeur caméra cachée. Il n'y a pas mon nom. Il y a marqué Youtubeur caméra cachée avec ma tête. Je fais, pourquoi il n'y a pas bah mon nom <rire> Tu vois Je fais, ouais, c'est bizarre ça. Tu ça t'a piqué. Et là, j'ai fait, attends, est-ce que je ne suis pas en train de rentrer dans une case dans laquelle je n'ai pas du tout envie d'être Et du coup, là. Pendant que ça marchait de fou, genre vraiment des stats de fou, les abonnés montent, des de partout, machin. Ça, j'étais devenu genre le gars. Il faut faire des caméras, genre toutes les marques à m'appeler pour piéger tel truc, piéger tel truc. J'étais un petit Greg Guillotin. Tu vois, je si commence à voir ce truc. Je te mode putain, mais c'est incroyable, c'est charmé et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait. En fait, je sais très bien qu'en vrai, c'est pas ça que je veux faire de base. Je l'ai fait parce que je sais que c'est un concept qui marche, etc. Et j'ai aimé le faire au final avec le temps, mais j'ai pas envie de faire ça sur la longueur. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai tout coupé d'un coup. Je plus jamais fait de caméra cachée. J'ai perdu des stats, genre je passais de 500 000 vues en trois jours à 70 000 en une semaine. Et ce qui est déjà très bien pour une semaine de 100 000 abonnés. Mais genre et du coup, j'étais en mode, oh merde, Tiens, là j'ai tout Ça, j'ai <rire> des compressions. Ouais, et là, la descente, elle était terrible. J'étais en mode, oh j'ai tout pisé frère. Donc je fais ça, je, fais un petit, je reprends un peu micro-trottoir, ça prend plus trop. Même moi, j'aime plus trop le faire, je suis OK, on arrête aussi. Je commence un vlog, un petit vlog et tout. Je vois que les gens, il a pas tellement de vues comparé à ce que je faisais avec les caméras cachées, mais les retours sont toujours bons. Et je fais OK. Bon, est-ce qu'on maintenant, on se bra... braquerait pas plutôt sur les retours et non pas les stats Parce qu'en fait, ça, les stats, oui, bien sûr que si, ça sert. Bien sûr que ça sert les stats. Mais genre, je veux dire, si tu fais que pour les stats, te... c'est là que tu te rends dans des cases, oui. tu te rends dans des trucs et c'est une galère. Et, et ça te mène aux erreurs C'est ça. Et, et, et moi, je connais beaucoup de gens, et pendant longtemps, je l'ai été aussi, complètement accro aux stats, complètement. Mais genre vraiment où on s'en bat les couilles de qui dit quoi, c'est vraiment si elle a pas fait tant de vues, si elle a pas fait tant de likes, c'est un bide. Alors qu'aujourd'hui, euh, je suis complètement accro au retour des gens. Tu vois, moi vraiment là où je genre je peux passer ma vie, à ça c'est voir ce que les gens disent. Tu vois, je suis tout le temps en train de taper mon nom sur Twitter, je suis tout le temps en train de regarder les commentaires, machin, je regarde tout, tout, tout, et je me drogue à ça. C'est genre les retours. Et si c'est bien, s'il y a du bon retour, mais alors là, j'ai réussi ma vidéo qui fasse beaucoup de vues ou pas, je m'en fous. Là, les réussie. Et je me dis, on va peut-être maintenant plus mettre l'énergie sur ça. Ouais. Tu vois. Et euh, donc j'ai tout arrêté, les caméras cachées, les micros en j'ai tout, tout, tout stoppé. Et pendant longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, je hein. Mais après ça va. C'est maintenant les gens qui me disent ça. Je sais que même je les vois dans la rue, c'est les petits, les petits jeunes. Ces petits jeunes de 12-13 ans qui tombent sur les caméras cachées et qui font c'était oh, trop bien quand tu faisais ça et tout. Mais ça y est, je m'en suis sorti total. Et c'est euh, et euh, surtout que j'arrête les caméras cachées, tout, on est en train de me dire bah, frère, tu fais quoi T'es trop con, machin ceci cela j'écoute pas comme au début t'inquiète je sais que... en apparence tu me vois toujours en mode je sais ce que je fais t'inquiète alors que des fois je suis en mode je suis en panique je <rire> ce que je suis en train de faire tu vois et là je lance on va où c'est ce que j'avais demandé et là frérot genre je vois le carton plein et je fais let's go tu vois ça y est t'es ouais. passé de cette phase caméra cachée à décompresser ouais. à bon d'ailleurs tu faisais quand même des petites choses hein. franchement c'était sympa ça se voyait qu'il y avait ouais. l'envie de ces moments de vie de ces vlogs ouais, de... ouais, j'ai toujours voulu que ça moi c'est super euh... important en plus. à la base que... j'étais là pour ça moi je voulais pas faire de caméra cachée j'étais en mode vas-y ça peut être galerie mais moi je sais que je vais être marrant en le faisant et tout, mais j'étais en mode, c'est un tremplin, ça a été un tremplin, et c'était très important de le garder comme un tremplin. Tu vois, j'ai aucune envie d'être un mec qui fait des caméras cachées tout le temps. En plus, tu ça peut intégrer de plus en plus tes amis. Bah oui, c'est ça. Jusqu'à que je fasse, j'arrête les caméras cachées, je faisais pas des vidéos avec mes potes, rien. Et puis là, je lance, on va au 1. Et là, vraiment, l'innocence, elle est à pire. Puis, un t'en j'étais en mode, de toute façon, mes vidéos marchent même plus tant que ça. Genre, j'ai perdu tous mes stats, machin et tout. Ça, en vrai, ça, je faisais mes petites vues, 30 000 vues, 40 000 vues. C'est déjà, déjà bien. Non, mais c'est énorme. Tu vois, même moi, ça me permettait d'avoir des petits, des de petits temps parcellés. Je faisais 400 euros par mois. J'étais en mode, c'est plus que mon chômage. <rire> Let's go. Tu étais bien. Ben oui, j'étais en mode, déjà. Donc, j'étais en mode, franchement, moi, si ma vie, elle est comme ça, c'est bon. Ça me va très bien. Donc, euh, je faisais mes petites vidéos, 35 et tout. On va où hein, Innocent de ouf. Je lance le truc. Euh, je devais juste partir avec Benji et tout. Puis t'as Alex à l'époque, euh, qui est ont, ont mon beau-frère, etc. Et tout, que je salue aussi. Les gens pensent que, comme il est plus dans les vidéos, ils pensent qu'il y a des problèmes entre nous. Pas du tout. C'est ma famille. Il est marié avec ma sœur. Tout va bien. C'est juste qu'il bah, a une autre vie complètement. Et, euh, et du coup, bah, Alex il me dit "Voilà, je suis chaud de venir avec vous. Vas-y, viens, frère." Et on est juste en mode. De toute façon, même moi, j'étais en mode frère. On se rend pas. De toute façon, maintenant, j'ai juste envie de me sortir de ce côté de caméra cachée. J'ai juste envie de dire, euh, tu vois et, euh, et du coup, déjà genre on fait ça. J'envoie. Et là, je fais, putain. Et là je sens que les retours, tu vois, je m'étais braqué sur les retours. Les retours de fou, là là, là, ça commence à tourner tout Je je fais putain attends, mais je crois que c'est chambé ce qu'on est en train de faire de ouf, tu vois. Et en plus, mais moi le vécu du tournage, c'était bah incroyable. Ouais. C'était des petites saisons, hein. on, parlait, on partait à côté de Lyon. Euh, c'est ce euh, que j'ai dans le ouais. premier truc de Google Maps, c'était ouais. ouais, juste au dessus de, de Lyon là. On a à fait de... le ouais, ouais, ouais, on, ouais. on est passé à Lyon une soirée incroyable, on a rigolé de fou. Et, euh, et c'est là, là que je suis allé la première fois à Lyon et que je suis tombé amoureux de Lyon complètement. J'étais en oh, mode putain, mais cette elle est incroyable, tu vois. Donc en vrai, il m'a dit ça en off, je sais pas <rire> si c'était pour me plaire, mais malheureusement, qu'il l'a bah, dit du... publiquement. Il a dit si j'habitais pas à Toulouse, j'habiterais à Lyon. Ouais, ça, ça je l'ai dit, dit tout le temps. Ah, le roi. Si c'était pas Toulouse, c'était Lyon. Le roi dit le <rire> Donc tu vois, genre, on arrive à ça et tout. Même le tournage, je fais, mais quel plaisir je prends, c'est lunaire, genre, comment je kiffe. Et après, sur le montage, parce que j'ai filmé mes montages jusqu'à là, jusqu'à début de l'année, je faisais tous mes montages. Et du coup, j'étais là. Je faisais les montages et j'étais en fou rire toute la journée. Tu te régalais. Mais frères un truc de fou et quand je devais cut des moments j'étais triste profondément triste. Je faisais non j'ai pas envie de le couper tu vois. Mais il fallait mettre du rythme et tout mais et gros, comment je rigolais sur les trucs. J'avais jamais autant ri sur mes vidéos. Je fais attends mais là là je sais que je tiens un truc. Donc je fais le truc tac tac. Les gens ils kiffent. Très peu de temps après deux trois mois après je lance la saison 2. Et là, du coup, je fais venir mes vrais potes d'enfance, euh, Sacha, Marceau, avec qui, bah, on était, on a grandi ensemble au collège, lycée et tout. Et je les fais venir. Ils sont un peu stressés. Ils sont en mode « Mais la première saison, elle a bien marché. En plus, c'est pas Alex. Il y a pas machin. Ça y a... met la pression. Pression. Tu vois, ils se mettent de la pression. Je fais les gars. On s'en bat les couilles. On est vraiment en voyage. En fait, on fait nos trucs et tout. Et ça passe. Les gens kiffent ce machin. Et ils commencent. Et puis après, ça, on a commencé à rentrer dans. C'était en et Slovénie et tout. Voilà, c'est ça. On est allés en Slovénie et tout. Déjà, on commençait à pouvoir avoir des petits buts Tu vois, genre, j'ai déjà eu une op. J'avais pris 1200 euros avec l'op. Ça me permettait largement d'aller jusqu'en Slovénie, revenir en voiture et tout. Je t'en dit putain mais ah c'est ouf la vie tu vois. Et euh, et du coup ouais, je fais ça et je fais bah là genre maintenant stat ou pas stat, bah, écoute, je m'en bats les couilles je veux vivre comme ça mais c'est mort c'est mort c'est tellement mieux tu vois et même les gens genre je sens que je leur fais vivre des vrais trucs comparé à une caméra cachée où tu rigoles et que la prestale est marrante et tout, là, tu leur fais vivre des délires. Et Je sentais que les gens, ils étaient en mode wow, « mais je vais faire ça avec mes potes aussi, 100% !» Non, tu mais, vois, mais pour... franchement, cette transcription de moments de vie, ouais. ajoutée avec en plus un peu de voyage, ouais. et en plus, vous avez des délires, des fois, franchement, moi, un peu à la con, tu ah vois, oui, genre, tu peux y aller. <rire> oui. Tu vois, genre, ah ouais, ça pète. N'est pas des lumières, n'est pas des lumières. Voilà, voilà, des lumières. voilà. <rire> voilà ça <me> parle <rire> pas physique nucléaire, quoi. Non, non, non, ouais, on est pas là. <rire> Pourtant, on a un ingénieur et un, un économiste et tout dans la bande d'un de mes y a <rire> des mecs, des bacs plus 6, 7. Ensemble, on est cons, ça, merde. Bah, oui, bah, mais. Euh, ouais, mais non. tu vois, ça, ça se voit que ça. Je pense que les gens qui. Et je pense même, peut-être dans le chat et tout, dans les commentaires, les gens mais en fait, ça respirait l'authenticité. Ouais, voilà. Et moi, c'est ça que j'ai. C'est ça qui est trop cool. C'est que ça fait vraiment authentique, parce que je dis pas qu'il y a d'autres trucs qui sont pas authentiques, c'est pas cool. Par exemple, une caméra cachée ou un micro trottoir. C'est beaucoup moins authentique. C'est moins authentique. C'est réfléchi. C'est genre le gars, c'est le même, c'est moi, la personnalité, ma vanouille. Mais c'est autre chose. Mais là, tu as la pure authenticité. Ah vraiment là. Alors en plus combiné à voyage plus bande de potes. Ouais, c'est ça. Et puis tu rajoutes le petit truc genre des défis que les abonnés doivent donner. Donc ils ont leur petit rôle dans l'histoire aussi. Et le cocktail, en fait, le cocktail il était bon, quoi. Et je m'en suis rendu compte une fois que j'ai publié. J'ai fait, mais en fait, ça, c'est bon, ça, ça ça marche, ça, c'est nickel, et c'est ce que je préfère faire le plus de tout. Magnifique. <rire> Donc, gros. Et du coup, après, pareil, j'ai commencé à faire ça. On a fait saison 1, 2-3 après, on fait saison 2, 2-3 après, on fait saison 3. Et là, je fais, attends. Et là, on commence à dire, mais t'es pas le mec dont va où Et là, je fais, oula, là, <rire> tu vois. Oh, ça recommence Alors, ouais. la boucle, le mec dont va okay. où Ok, je fais, attends, attends. Alors, non, je suis Jilsey, je suis pas le mec dont va où. Un va où, c'est un concept. Et du coup, je fais OK. Du coup, maintenant, j'ai arrêté, j'en fais un par an. Il n'y en aura pas plus. Et du coup, je me dis c'est comme à Elena avec les vlogs d'août, tu vois par exemple, tu vois. C'est le rendez-vous annuel. Chaque année on fait un, on va où, comme ça même ça me permet moi de préparer un vrai truc, de réunir les budgets, réunir le truc et faire des vrais vrais trucs de fou. Et en même temps, ça me met pas dans cette case de les vidéos de JVC, et on va où parce que pendant surtout qu'on va où une saison, c'est tout de suite cinq six vidéos qui sortent. Donc c'est-à-dire que sur l'année, très vite, oui, il y a 80 de vidéos c'est on va où, tu vois. Et là, quand j'ai vu que je commençais à rentrer dans cette caisse d'on où, je fais ok, bah alors non. <rire> tu vois, genre en calme le truc et c'est mieux comme ça. Moi je me demandais si c'était peut-être pas le Covid qui vous avait peut-être un peu freiné. Parce que ce non, que j'allais dire, cest genre un peu après on va où Ou bah, on va bah, Au final, il y a eu un 3, ouais. et tout, je m'étais demandé si ça vous avait ouais, pas… Bah, on va où on, on finit, on rentre le lendemain, c'est confinement. Tu vois. Et euh, mais non, ça va, parce qu'après, euh, on est reparti sur la saison 4 euh, en été, l'été, donc on attendait la fin du Covid. Et quand j'ai lancé la saison 4, je l'ai dit, j'ai dit, bah, à partir de maintenant il y aura un on va où par an Et du coup, après, le 5, il est sorti euh, un an plus tard, et le 6, sortira cette année, et après, en 2023, il y aura le 7, oh cool. machin. Et du coup, voilà, mais là, comme ça, ça me va. Tu vois, mais pareil, en fait, genre, au début, pareil, c'est dur à gérer, parce que t'es en mode, je kiffe, les gens kiffent, il n'y a aucune raison d'arrêter. Et en fait, si, il y a des raisons d'arrêter parce que, du coup, bah, tu proposes que ça et tu t'enfermes. Et quand tu essaies de faire un autre jeu à côté, un petit truc, ouais. un autre délire, on va être en mode euh, « et on va où, du coup ?». Ouais. Et tu fais « ouais, bah, attends, bah, en fait, j'ai plein d'autres trucs à faire, je veux faire plein d'autres trucs ». tu vois. Et ça, c'est ça, c'est un truc qui… C'est des décisions, entre guillemets, stratégiques pour ouais. ta carrière. Des petites que... prises de risques qui font peur, tu vois, au début, euh, genre, je pense que la vraie prise de risque que j'ai prise moi, c'est les caméras cachées, Arrêtez les caméras cachées, c'était. Euh, bah pendant au début je me suis dit, je me suis pété les dents j'ai tout niqué genre l'évolution de fou j'ai arrêté tout d'un coup et euh, mais après quand j'ai vu que ça s'était passé ça m'a permis moi aussi de beaucoup plus être en mode euh, on va prendre les risques qu'il faut parce qu'en fait genre, je préfère prendre un risque et que ça s'arrête et me dire ok tant pis j'aurais kiffé plutôt que de rester dans un truc où je me sens pas bien et où il finit à la fin après le voilà. en fait, d'avoir voilà. le double de regret. Bah oui, il était en mode, bah en fait, j'ai un truc qui était trop bien, j'en ai fait un truc qui se souffre, qui devient pas d'un, qui machin. Donc je préfère qu'on arrête de me regarder et arrêter YouTube et être en mode, bah on a kiffé pendant deux ans, plutôt que forcer pendant des années, puis qu'à la fin, t'es le mec, quand on parle de toi, t'es en mode, ouais, oui, de toute façon, je sais. <rire> on a dans le chat, il avait dit, stylé, je l'attendais, les accords libres de On va où les quoi <rire> <C 'est> pas... <rire> On a l'invité On va où On ah, est dit encore <rire> avec On va où les mecs, originaires de Toulouse. Allez, chien. Il est bon, ils sont bons. Ils, ils sont, sont bons. bons. On a la comique qu'on mérite, hein, ça le fou. Ils sont bons. Et c'était pas un peu relou, hein, du coup, enfin, pas un peu relou, mais genre, d'imaginer ce. « after on va où », entre guillemets, genre « qu'est-ce qu'on cale entre ouais. ». J'ai vu, tu as fait un peu des gages. Euh, moi, mmh. moi, je t'ai connu et c'est ce que je t'ai dit sur le Toulouse-Paris, des ouais. choses comme ça. C'était quoi un peu les… En fait, Concrètement, vas-y, on passe de « on va où » Ah, on fait quoi ». Euh... Exactement. En gros, c'est ça. Tu vois, vraiment, je me suis dit, dans tous les cas, même si je n'ai pas de plan B, on va où on va... Dans tous les cas, on ne fait plus pendant un an. Et je dis, bah dans tous les cas, il va falloir trouver des trucs. Et, euh, et ouais, j'étais en mode, bon, là, pour le coup, je n'ai pas grand-chose. Mais j'ai toujours des idées qui me viennent, et puis des fois, on est en mode « faut faire ça, ça », puis après ça s'essouffle, en fait, non, et puis machin… Et là, je me suis dit machin et tout, et tant que je dise pas de conneries, on va ou quatre, et puis après, j'ai ramené quoi Ouais, puis après, on a fait des trucs cache-cache en scooter dans Toulouse, tu vois, je tentais des contenus plus une vidéo, tu vois, parce que jusqu'à maintenant, je faisais… pardon, je faisais quasiment que des… Des one-shots Ouais, des séries, en fait, à plusieurs épisodes, tu vois. Et je me suis dit, ça serait bien de ramener un peu du one-shot de temps en temps, une vidéo Début, fin, et après euh, ça, on en parle plus, tu vois. Et je en, euh, en mode comme un youtubeur normal, genre on va dire, tu vois, genre. Euh, tu vois. Du coup, j'ai commencé à faire ça. Je vois que ça pas dégueu non plus. Pareil, ça prend. On a fait une vidéo en survie euh, avec un pote militaire. J'ai vu ça. Tu as moi, flouté et tout dans la forêt. Flouté, mais t'en enculé. Après, il me dit en fait c'est bon, c'était pas la peine de flouter. J'ai passé 14 heures à flouter sa tête. Ce patin. En plus, flouter sur tous les rushs. Là, à il, il est, et est sur tous les, les rushs. Les compagnie l'enfer. Hey, gros. Et à la fin, je me suis dit non, en vrai, que je m'en bats des coups en vrai quand j'ai réfléchi, ça va. Je bah, nickel, <rire> c'est bien. bien de me le dire maintenant. Du tu vois. C'est top. Militaire, Mais tu vois, par exemple, cette vidéo de survie, c'est l'une de mes préférées. Parce que je sais pas, il y a une ambiance, on n'a pas prise de tête, c'est un one shot. Et c'est drôle, tu vois, c'est nous, quoi. C'est nous dans la forêt, vas-y, on s'en fout, tu vois. Et j'étais en mode, ok, mais en fait, genre ouais, ça serait bien de ramener plus de trucs comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé à calmer, on va où Je me suis juste dit, bah on va arrêter de se prendre la tête. En fait, juste on se prend pas la tête et on fait des trucs et on tente, tu vois. Et je suis rentré dans cette phase de. On tente, ça prend, en mets, ça prend pas, on aura tenté. Tu vois, je peux pas parler en mode ouais faut tenter et puis moi je tente pas. Non, du coup je tente tout et puis on voit, tu vois. Mais à chaque fois j'essaie de réfléchir en basque mes concepts, mes trucs et tout machin. Et au final ouais ça va, ça, ça a bien pris. Après j'ai du mal à, à tout chrono... mettre en chronologie et tout. Mais euh, ça c'était 2020 ouais et puis après. Euh... Ouais 2020-2021. Ouais puis après, après 2021 voilà et 2021 on rentre sur euh, l'année et j'ai euh, euh, mon ex de l'époque elle m'envoie un reels. Et c'est juste des gars qui euh, ils sont en soirée ils prennent des nerfs roulette russe avec un nerf ils se mettent euh, tout celui qui prend le truc euh, il se prend un coup de, un coup de glaçon je sais pas quoi et tout putain, mais c'est incroyable mais t'imagines ça ça on tient va... pas grand chose hein ouais ouais non mais oui c'est moi vraiment <rire> mon cerveau vraiment il fait mon cerveau il fait oh là, attends tu vois genre... et genre euh, je fais attends mais t'imagines ça en mode ah, abusé ». tu vois ça en mode euh, tu te prends juste la petite fléchette tu pars faire un truc machin tu et là je fais ok bah, on peut faire une roulette russe et tu prends des gages et du coup on est rentré dans la roulette russe à gages qui est un des concepts qui marche le mieux J'en ai fait deux, plus d'un million de vues chaque vidéo, et à chaque fois, trop trop content parce que genre vraiment c'est les vidéos que je crois que ça fait partie des vidéos que je préfère faire qui me prennent le plus de temps et le plus d'énergie et tout, qui sont terribles, mais par contre quand elles sortent, et quand je vois le résultat, le résultat… C'est l'aboutissement d'un vrai truc. Wow, ouais, terrible, quand je vois ça, je fais putain, ouais. là, là on est vraiment sur un niveau, je kiffe, tu vois. Et, euh, ouais, et du coup, on est parti sur la roulette un. 1, ça a pris des proportions de fou, même Benji, il a fait un son, il a dû faire un petit rap. Le rap il a des streams de fou, les gens ils écoutent partout, on ça, des storytops. Benji pas. 280 000 auditeurs par mois, c'est C'est ouais, ça, ça c'est exactement ça. Tu vois, en <rire> mode, putain mais gros, mais on, on faisait une vanne quoi, genre. tu vois. Et, euh, et ça prend des proportions. Et moi j'adore les proportions. Surtout qu'on s'y attend. Hop, tu vois, tu dis oh, on fait ça et puis ça prend des proportions de fou et tout, tu vois. Et euh, donc on fait ça. La roulette russe ça prend de fou. Et puis après j'ai quand même un. Après là je suis rentré dans une phase chelou parce que dans cette période-là j'ai aussi bah, j'ai commencé Twitch, tu vois. J'ai commencé Twitch et euh... t'es venu tâter un petit peu le stream. Ouais, tu vois bah, parce que Benji il y est lié depuis un moment et je kiffe le voir faire. Et quand moi je viens sur ses lèvres, je suis putain. Mais en vrai, c'est trop bien Twitch. Genre c'est vraiment de la détente de dingue. Genre tu parles, il y a le chat, il y a machin. C'est chiant, mais, mais moi, comme je sors de YouTube montage tout le temps et tout, ça me terrifie de base. Je suis en mode attends, mais ça veut dire que en plus il y avait la grosse méta, je me permets, 2017-2018 où euh, ça valait beaucoup les youtubeurs qui passaient en live ils me disaient, ouais ah, ça vaut montage. De ouais, fou frère. Tu vois, es en mode euh... C'est un peu comme euh, les youtubeurs qui font de la musique. Aujourd'hui, on leur dit, bah frère, allez, youtubeurs qui font de la musique, bah, tu arrives un peu sur Twitch, en mode vrai sur YouTube. <rire> genre, t'es bien sur YouTube. Et je me dis, ouais, mais, enfin, je sais pas, j'avais envie, tu vois. Je suis pas allé sur Twitch parce qu'il y a un business ou il y a un délire. Je suis allé sur Twitch parce que je me dis, en vrai, ça peut être juste une cour de récré en plus. Où je peux, où je peux grave faire kiffer les gens, moi, je peux m'amuser aussi avec eux et tout. Et en final, je kiffe. Hein, vraiment, livez, vraiment, c'est un bonheur de fou. J'ai forcément pas trop le temps comparé à des vrais streamers, mais vas-y, tu vois. Et du coup, je commence Twitch. Premier live, incroyable. Hein, vraiment, les gens, ils sont là, ils sont au rendez-vous de fou et tout, genre. 3000 specs sur le premier live, je suis en tétanisme, et je, ah ouais, je suis là, et je, touche, je suis en mode « putain ». Mais j'essaie de tenir mon truc et tout, et déjà que j'étais rentré dans une période où j'avais, euh, je perdais un peu confiance en moi sur plein de trucs parce que j'étais tout le temps euh, en train de réfléchir sur des bails, en train de machin, et puis j'avais traversé des périodes un peu compliquées, tu vois, genre, euh, genre euh, par exemple, typiquement sur On va ou 1, euh, ça c'est truc que genre, les gens ils savent pas, tu vois, mais genre, euh, genre en fait, il y a eu un, une grosse période de décès dans ma MIF mmh. en six mois, tu vois. Et quand on était sur On Va Où 1, par exemple, quand on est à Lyon, quand on fait le spectacle de rue à Lyon, une heure avant, j'ai appris le décès de ma grand-mère, tu vois. J'ai appris le décès de ma grand-mère une heure avant, et moi, je suis en mode wow. « waouh. Et en même temps, bah, on est en... il faut tourner, quoi. on est dans le tournage et tout. Donc, ça processe euh, le truc. Ça, ça processe le truc, on est en mode « machin », donc tu fais le truc. Dès qu'on coupe la cam, je suis un peu en mode « putain, mais elle est morte <rire> », tu vois. Et puis après, hop, ça reprend, tu vois, ok. Et euh, donc, on rentre dans ce truc-là. Euh, donc, dès que rentre, je rentre dans On Va Où, euh, je suis rentré dans Vau en mode, wow, c'était un bonheur et tout. Un jour après, ben, on est en train de faire monter le corps à Paris, on est en train d'enterrer et tout. juste en mode OK, machin. Et, et en même temps, ça, tu peux pas le montrer parce que tu n'es pas là pour parler de la mort de ta Mif. Tu n'es pas là pour, es là pour faire rire, tu es là pour divertir, tu es là pour machin. Et donc, quand on me voit, c'est en mode, putain, les gars, incroyable et tout. Et puis à côté, t'es en mode, putain, j'ai quand même perdu ma grand-mère, j'étais archi proche d'elle et tout. Je continue. En décembre qui suit, euh, j'avais fait, euh, c'est les dernières caméras cachées que j'ai faites, après j'en ai plus jamais faites, ça s'appelait 10 jours 10 vidéos », et bah, chaque jour pendant 10 jours une vidéo, tu vois. Et du coup, il bah, y avait 6 caméras cachées, je crois, sur les 10. Okay. Et du coup, bah, on tournait tous les jours des caméras cachées, machin. D'ailleurs, il y a mes caméras cachées préférées, elles sont dans ça, le tatoueur, je ne sais pas si tu l'as vu, une caméra cachée, j'étais tatoueur. Bah, François Damien s'inspire à 100%, mais euh, j'ai kiffé. Et, mais, tu vois, mais pendant cette période-là, 1, 2, 3 tournages, troisième tournage mort de mon oncle, tu vois. Et là, tu vois, ça s'enchaîne. Tu vois, et je suis en mode, ok, putain. Euh, période vraiment conjugée pour ouais, ouais, toi, genre émotionnellement. Ouais, parlant, tu vois, et, et, puis, et puis tu vois, et puis comme je dis, c'était rapide. Et t'as beaucoup de monde qui te suit, tu vois. Genre par exemple, typiquement, enterrement de mon oncle, pendant que je suis en train de publier les vidéos, pendant que je suis en train de les monter et tout. Donc on doit remonter à Paris, machin. Et puis tu vois, on est là, on est à la morgue, on lève le corps pendant que, genre, il est ma vidéo est en train de se mettre en ligne, tu genre, vois. Genre, et je suis en mode, attends mais c'est terrible, faut que je fasse une story après pour annoncer la vidéo, machin et tout. On est au truc. Et puis je Genre on est en train d'enterrer mon oncle et tout, et puis, on, pareil, donc je suis très proche, il était un peu mal, je m'occupais beaucoup de lui et tout, et euh, je suis là, je, je finis, donc on part, là t'as trois jeunes qui font « excusez-moi, on peut faire une photo s'il te plaît ?» et je fais « ouais, pas de soucis frérot, avec plaisir » et tout genre… Le, le et, choc euh, constant ouais, donc, ouais. entre euh, et, donc, le as, travail… De ta vie, euh, voilà, de ta vie de ça et de ta vie perso, et là t'as vraiment la vie pro qui rentre en plein dans le perso et t'es en mode « comment je gère ça ?» Genre là, à ce moment-là, évidemment je suis légitime de dire non. Mais par contre, mais je peux pas, j'arrive pas, tu vois, je suis en mode. Oui, vas-y, tu vois, genre c'est terrible, tu vois. Et du coup, je suis un peu dans cette période-là où je commence à capter à quel point c'est dur de gérer les deux. Et donc, forcément, ça me met des doutes de plein de côtés, ça me met des doutes dans plein de trucs et tout. Et, euh, et on arrive à tout, mais tu vois, moi, je suis toujours en mode, je m'arrête pas. Je, dans tous les cas, même si j'ai peur, même si ça marche tout, je m'arrête pas, coûte que coûte. Et, et que, donc, je me permets vite fait. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que Twitch, peut-être, ça, ça, ça a servi peut-être un peu de, de thérapie, de parler avec Alors, chat de... Non, justement, je pensais. Et ça m'a un peu fait l'effet inverse, parce que genre, je suis arrivé sur Twitch en me disant euh, « nouvelle cour de récré ». En même temps, ça me permet moi aussi des fois de un peu lâcher la presse sur les vidéos, parce qu'en plus, on sortait du confinement, je crois, si je dis pas de conneries, et, euh, et ça m'avait mis un coup, parce que genre, tout ce que je fais, c'était dehors, c'est en extérieur, je bouge. J'étais en mode moi le confinement je peux rien faire quoi tu vois donc euh, j'étais terrifié je me dit, si on commence à avoir trois confinements dans l'année chaque année moi je suis un peu mort quoi tu vois et donc lui bah, à Twitch c'est peut-être un terrain où je peux kiffer et tout j'arrive et en vrai les, bah, les gens de ma communauté les gens qui me suivent ils sont incroyables et vraiment genre je suis sûr que la personne qui a dit ce que je vais te dire dans ça toujours là je suis sûr que c'était une vanne mais comme j'étais fragile émotionnellement de ouf et que je commence un peu à douter de mes capacités à faire des rires et tout je lance le live, au bout de cinq minutes y a un mec qui fait ah ouais il est vraiment moins drôle son montage et je fais oh putain genre je le relève pas du tout, tu vois. Et je le vois, et je vois deux, trois gens qui répondent à mes DR de ouf, et tout, tu vois. Et je fais, oh non. Tu vois. Et je carte mon live, je continue. Et après, je coupe le live, et je suis comme ça, je suis en mode merde. Tu vois, genre, putain, en fait, les gens, ils vont pas me trouver drôle si, euh, genre, je les habituais à du montage, de la musique, des machins. Ouais, genre, c'est la merde. Ça, c'est la merde, tu vois. Et là, je rentre dans ce truc où je ne suis plus drôle, je suis pas marrant. Ça y est, tu vois. Et genre, vraiment, même dans ma vie, je commence à m'effacer. Je m'efface tout le temps. Je rentre dans un truc où. Euh, tu vois, et puis c'est une période, d'ailleurs, je n'avais pas, pas mis beaucoup de vidéos, hein, c'était euh, la roulette russe, c'était en plein pendant cette période-là, et euh, moi je le sais, je sais, pardon, moi je le sais, je ne sais pas si en le disant maintenant, on regarde la vidéo, on va, on va le voir ou pas, mais par exemple dans la roulette russe 1, je me mets beaucoup derrière mes potes dans la vidéo, tu vois. Et de base pas du tout. Je suis toujours en train de prendre le devant. Parce que dans ton langage corporel et tout, mon langage corporel, ouais, également. je le connais et je total. vois dans la vidéo. Je suis l'attaqué et dès que je peux, je me, hop, je me cale derrière un pote. Et tu vois, et parce que je me trouvais pas drôle, quoi que je fasse, j'étais je en mode, sais je suis plus la merde. C'est moi, je suis plus drôle. C'est je suis une merde. Tu vois. Et donc on fait ça. Je laisse un mois, un mois et demi. Après, genre, on fait une vidéo de times up. Qui au final, les gens ont kiffé. Quand je la regarde aujourd'hui, elle est très drôle. Mais moi, je suis en mode, attends, mais après, après tout ce que j'ai fait, je peux pas juste m'asseoir sur une table et jouer à times up et fin de la vidéo. Tu vois. Et donc, pareil, tu vois, genre, au final, si, c'est passé, et les gens, ils sont pas… En fait, genre, je me mettais une pression monstre, de malade, genre, je me disais, les gens, il faut… machin, si je suis pas comme ça, là, ils vont me détester après, machin et tout, alors qu'en vrai, ils étaient en mode, bah, gros, on attend que ça, que te, te, fais-toi kiffer, et nous, ça va nous faire kiffer, c'est aussi simple que ça. Et comment t'as évacué un petit peu, du coup euh, Bah, en fait, j'ai évacué difficilement, ça m'a pris du temps, parce que, genre, vraiment, j'étais en mode… Euh... J'aurais le time-up, en plus c'est moi qui faisais mes montages, donc euh, je voyais ma tête tout le temps. Je voyais matter... je me trouvais pas drôle et je me trouvais pas drôle tout le temps. Donc ça veut dire que je me trouvais pas drôle 15 heures par jour. Et donc sur moi, le montage, ce que j'allais dire, le montage, je vais être emblématique. Ah ouais, tu vois, j'étais en mode, putain, mais, juste... mais vas-y, d'un côté, je peux pas couper toutes les vidéos, je peux pas machin. Donc je mettais, mais je mettais en étant pas sûr de moi. J'étais en mode, putain, non, franchement, je plus la merde, hein. ça y est, moi, c'est out. J'ai c'est ouais, euh, finito. Ouais, finito. Tu vois. Et euh, mais par j'en parlais pas, tu vois, j'en parlais archi pas. Tu vois, préparé, je tente un autre live. Puis en plus pareil, surtout, je me mettais une pression monstre. Tu vois, genre live, jamais la tu lances ouais. la boule au ventre. Ouais ouais, de ouf, clairement, à l'époque ouais, de ouf. Et genre vraiment tu vois même je faisais des lives, je voulais faire des lives à plusieurs cams direct, je voulais faire des lives euh, en mode euh, avec des écrans partagés et tout. Alors je savais pas faire, tu vois, j'arrivais pas de régie, j'étais tout fait avec Benji, Benji heureusement qu'il était là frérot, il m'a sauvé des trucs. Mais, euh, mais du coup j'étais en mode il ouais, faut vraiment que chaque live ça soit des masterclass, il faut que machin. Et l'idée de juste me poser, discuter avec le chat, ou regarder une vidéo avec le chat, j'étais en mode mais gros, non, impossible. Mmh. Tiens. La barre trop haute, la barre trop haute. Le, trop le syndrome haute. de j'ai proposé tout du temps. lourd, faut que ce soit comme ça, ça ouais. Et puis euh, jumelé au syndrome de l'imposteur où tu te dis déjà que je mérite pas d'être là où je suis, si en plus je fais pas du lourd. Alors là vraiment tu vois, genre. Et, et du coup, bah, tout ça, et, et ce jour-là, je fais ce live-là, et je sens que ça bat de l'aile. Les gens, ils sont gentils avec moi, donc ils vont me dire c'est bien, c'est cool, mais, euh, mais, je, mais ils sont aussi en mode… Et à la fin, je leur dis sincèrement, vas-y, le live, c'était comment Et il y en a, plein, ils disent franchement cool, et y en a qui disent là, pour le coup, je n'étais pas, pas kiffé. Tu vois. Ils sont honnêtes, franchement, je kiffe. Bah, D'ailleurs, même dans un autre live, il n'y a pas longtemps, ils étaient honnêtes. <rire> bien honnêtes, je on c'est <rire> Non, c'est que l'honnêteté, elle avait ouais. été de mise. Mais là, pour le coup, c'était de mon côté. Mais ils sont très honnêtes. C'est ça que j'aime bien avec eux. Ils sont très crus. Ils sont comme moi, en vrai. Tu vois, genre. Mais, euh, et du coup, tu vois, genre, ce live-là, et là, vraiment, là, j'ai même plus réussi à le cacher. J'étais avec mes potes, j'étais comme ça. Et je leur dis, ça y moi, j'arrête tout. Il font quoi tu vois, Je fais, frère, j'arrête, moi, c'est bon et tout. Ouais. T'arrêtes quoi J'arrête les lives, j'arrête, même les vidéos, je vais ralentir, ça y est. C'est bon, il y a plus rien qui marche pour moi, je suis machin. Et Il me disait, mais frère, te, je te jure, tu te prends la tête de ouf et tout machin. Et moi, je quand je suis dans ces moments-là, de toute façon, tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, ça y est. j'ai… Ouais, de toute façon, t'es sur ton idée. T'es désabusé, t'es là. T'étais là, et il me disait merde, tu vois. Une merde de ouf, <rire> <rire> Et je suis en mode, là, frère, c'est bon. Genre, euh, moi, ça y est, je disparais pendant quelques mois. On va plus ma gueule, machin, machin. Et, euh, et du coup, ouais, genre, euh, je suis dans cette période-là. Ouais, même, même après, le... c'était dans la période du times up et tout. Times up euh, pendant un mois, un mois et demi, n'y a rien, aucune nouvelle. Même, j'étais quasiment plus sur les réseaux, je ne mettais plus de story. Alors de base, je mets tout le temps des stories, des trucs, machin, et tout, tu vois. À l'époque, je mettais beaucoup de stories, mais pareil, je me mettais des pression, je me disais, il si, bon, faut que, faut pas qu'il y ait une story vide, faut que toutes les 24 heures, faut qu'il y ait une story, donc des fois, machin. Tiens, je me prenais la tête de taré, frère. Je mode aujourd'hui, des fois, il n'y a pas de story pendant 4, 5, 6 jours et tout. Je me suis en bas les les frère. Genre, euh, si j'ai rien à montrer, j'ai rien à montrer, puis les gens, ils vont pas disparaître parce que t'as pas posté pendant 4 jours, tu vois. Et euh, mais mais, mais c'est une phase que beaucoup traversent, ben les streamers, les, frimeurs, les vraiment YouTubeurs. Normal. Genre, genre, là, tout ce que je dis, il n'y a rien d'exceptionnel, de, hein. genre, tout le monde passe par là. Et surtout, quand, comme je te dis, j'ai... En fait, j'ai dû apprendre à vivre avec ça vite, quoi. Genre, j'ai pas eu le, le dosage, c'est tout d'un coup. Et donc forcément, il y a des trucs qui sont à retardement. Au bout des fois, d'un de, an, tu te rends compte que, putain, en fait, genre, c'est dur de gérer ça. Alors qu'il y a un an, tu te disais, en vrai, ça va, c'est trop bien. Et donc, il y a plein de trucs qui me sont arrivés à retardement, comme ça, et tout. Et puis ouais, même l'estime de soi et tout machin, il y a des fois pour rien, elle prend un coup. Tu es en mode, tu vois, comme tout le monde te voit tout le temps, et puis tu es tout le temps un peu dans Prestat, essaie d'autant, tout le temps montrer le meilleur de toi et tout. Il y a des fois tu quand es pas dedans, t'es pas dedans et c'est mort Mais en plus quand tu pas dedans, vu que tu as toujours montré le meilleur de toi, on te reconnaît pas. Et bien exactement, tu vois. Et là, on te reconnais pas. C'est ça. Et, il suffit que... et le live, il est tu peux pas tricher, frère. Tiens. Un montage YouTube, tu peux l'arranger. Un live, tu peux pas tricher. C'est-à-dire que si pendant un moment t'es es comme ça pendant genre 40 secondes et que tu es un peu en bad pendant 40 secondes, les gens t'ont vu et ils le mmh. disent je me dis ça va pas. Hein. je fais, non, mais si, tu vois. Donc euh, j'ai commencé à me rendre compte là que j'étais pas bien à cette période-là et euh... Et encore, hein, j'avais rien vu de ouf, parce que là, du coup on rentrait en 2021, et il y avait un projet que je voulais faire depuis longtemps, Toulouse Paris à vélo, que j'ai toujours laissé traîner, traîner, traîner. Et ça, pour le coup, le confinement, il nous a fait chier. Donc, au bout un moment, moment, je mode machin. Et Sacha, à cette époque-là, il me dit, frère, pourquoi, on part pas, pourquoi tu pars pas sur Toulouse Paris à vélo Let's go, tu as le temps, tu machin, vas-y, c'est le moment et tout, tu Donc voilà, je fais machin. donc, on finit par partir sur Paris Toulouse à vélo. On le fait, le vécu est ouf, le tournage. Tu vois, même là, je commence à me sentir un peu mieux à ce niveau-là. ça t'a fait revivre un peu. Ouais, je sens que, vas-y, je suis dans mon élément, j'ai les vannes, machin, et puis avec Sacha et moi, c'est c'est électrique de ouf genre si tu nous mets ensemble c'est bon quoi genre tu vois c'est Ricky c'est tous les duos c'est on a tout pris de chez les a et on est en mode c'est nous tu vois et du coup euh, on est lui et moi comme ça et puis ça fait des vannes ça fait des machins et puis je sens pendant qu'on y est, tu vois t'as des un engouement sur les réseaux t'as des journalistes qui nous appellent tous les jours machin donc je sens que là, on n'est pas en train de faire un truc dans le vent et que je me dis ok ça me met euh, ça me met de la confiance donc je fais ça et puis après direct on enchaîne avec on va où on rentre du vélo deux trois jours plus tard on part sur on va où cinq qui nous en demandent pareil 10 12 jours de tournage et puis pareil le tournage est ouf je suis avec mes gars on vit des trucs de ouf puis euh, les trucs de ouf dans tous les sens, genre vraiment, euh, même aux frontières, les douanes... Ça met du baume au cœur. Voilà, c'est ça, tu vois. On est là, on est à deux doigts de se faire enfermer et tout, machin et tout, mais on est a... mode, même si on passe deux jours en cellule, franchement, c'est gobelie de dingue, genre, tu vois. Et du coup, là, je suis en train de me dire, ok, c'est bon, ça, ça repart, let's go, tu vois. Ça repart et tout, je rentre on va où je commence les montages, un montage, un épisode du vélo, deux épisodes du vélo, les gens kiffent, ça marche de dingue. Pardon, putain, je nique le micro, pas <rire> Ça marche de dingue, les gens kiffent, machin et tout, ça commence à taper des tendances, des trucs, et je fais, oh là, putain, ça part, ça y est, c'est parti. Boom, burn qui me tombe sur la gueule mais un truc de fou genre tu vois et là vraiment je fais Gros enchaînement ouais mais j'ai pas capté en fait moi j'étais en mode euh, covid quoi certainement covid parce qu'en fait genre genre moi j'ai toujours euh, je suis depuis toujours dans l'auto-persuasion. je suis dans persuasion c'est en si je me dis si je me dis je vais bien je vais bien même si je vais pas bien je suis en mode si si t'inquiète je vais bien tourne ouais. ça roule des ouf tu vois donc euh, toujours dans l'auto-persuasion. Et, euh, et surtout plus je sens que ça va pas plus je me dis mais si ça va t'inquiète parce que il y a des fois où je me permets de pas aller de pas bien aller parce que genre je me dis euh, bah tranquille là j'ai le temps machin tout mais par contre ce... quand je suis dans une période de rush je me dis j'ai même pas le temps de pas aller bien là je peux pas être en mode un peu être triste et tout de m'apitoyer ou ou... de... ouais pas le temps là Il faut voyez ouais, euh, euh, voilà va de... pas, ouais. pas commencer à se poser chez tu vois donc euh, machin j'enchaîne j'enchaîne j'enchaîne et puis là je, je commence à sentir que physiquement genre j'ai mal à la tête pendant un jour deux jours trois jours quatre jours mal de tête au max tout le temps je putain covid je fais un test deux tests trois tests pas de covid je me fais hospitaliser pendant une nuit ils font des prises de sang des machins pas de covid je me dis bah c'est quoi les gars au bout d'un moment tu vois genre j'avais mes yeux ils tourner, machin, je tombais dans les pommes toutes les 4 minutes, tu vois. Et j'étais en mode machin et tout et du coup je vais voir un médecin, et le médecin il me dit bah il me je raconte un peu ma vie quoi, comment ça se passe et tout, comment je gère mon rythme et tout. Et il me dit bah vous êtes genre en burn de ouf. Genre c'est évident, tu vois. Et je lui dis c'est quoi un burn-out genre parce que burnout tout le monde peut être un peu en burn-out dès que tu es un peu dépassé dans le taf, t'es en burn-out quoi, tu vois. Ouais, toi tu devais même avoir l'idée de ouais, tu dors 3 jours et c'est bon quoi, ça Ouais, voilà, c'est ça. Surtout quoi, c'était une période où vraiment je faisais tout tout seul et je m'infligeais des charges de travail astronomiques, genre des bails de 100, 110 heures de montage dans la semaine, toutes les semaines, tu vois. 100 heures de ah, montage ouais. Mais genre. Euh... Toutes les semaines Toutes les semaines. En plus moi, de temps en temps des tournages et de jeux, pense Voilà, pour voilà. Ça. les tournages, être invité là-bas, monter sur Paname et tout. Alors et que euh... s'il y a bien. Alors je sais que beaucoup du mal ont de... beaucoup de duels, mais s'il y a bien un truc que tu peux. Ah oui, c'est des montage. Délégué, mais tu sais que moi je suis un maniaque, mais je suis un malade mental. Ouais. Voilà, pour. Euh... Là maintenant j'ai un monteur, Manas, le frérot, et puis vraiment, genre, il est même meilleur que moi, et du coup je suis en mode putain, mais je suis trop con, j'aurais dû faire ça tellement plus tôt. Mais d'un côté, en fait, j'étais pas prêt, moi, à lâcher ça. Ouais. Et j'étais en mode. Euh... C'est moi, c'est moi tout seul, c'est moi qui construis tout. Et puis je suis très, très, très exigeant. Je suis vraiment, tu vois. Et en fait, quand, moi, quand je vois comment je suis exigeant avec moi-même, j'ai peur de trop l'être avec les gens. Ouais. Et d'être en mode, en fait, je vais leur pourrir la vie. En je vais être euh, imbuvable. Ah ouais, frère, vraiment, tu vois. Le, le patron bâtard, quoi. Ouais. c'est ça, tu vois. Et moi, j'ai toujours, euh, même mon passage en société, je l'ai repoussé de ouf parce que. Euh, parce que, de bah, toute façon, tant que tu es en auto-entrepreneur, tu peux pas engager, tu peux pas recruter et tout. Non, Mais pas... je savais que quand je me mettrais en société, bah, j'allais commencer à employer, etc. Bah, tu as Sacha qui s'occupe de la prod, tu as Marceau qui s'occupe de tout le visuel, la photo, tu as Manas qui est au montage, tu machin. Donc, euh, j'étais en mode, euh, je sais que quand je passerai patron d'une société, je vais devoir être un patron. Et comme je vois, moi, à quel point je suis exigeant avec moi-même, je suis dur avec moi-même, j'avais trop peur de même clairement de pourrir les relations et avec les Ouais, mais surtout de niquer mes amitiés, tu vois, genre en mode bah, gros en fait devenir patron de ses amis, c'est bizarre aussi, tu vois. C'est grave chelou. Donc j'ai toujours repoussé, repoussé, repoussé et le montage pour moi, c'est mon bébé. Donc j'étais en mode ça jamais de la vie je le lâche et je le disais à tout le monde, hein, tu as tous les gens bah, Domingo à Popcorn avant qu'on me va, ils me disaient « mais tu sais qu'il faut que tu arrêtes tout machin et tout. Je disais jamais de la vie j'arrêterai. Tu vois moi genre pour moi dans ma tête, j'étais en mode je vais faire ça à la vie, tu vois. Et euh, ouais, tu vois, j'étais dans des trucs, bah, surtout les vélos, les... un épisode du vélo, il me demandait ouais pff, 10 heures de montage en moyenne, tu vois, le, le, un épisode. Je m'imagine en plus le, le niveau de rush mais c'est qu'il devait y avoir je suis rentré de les, des rushs pour en sortir le meilleur. Et... Surtout que genre du coup, ça fait que pendant deux mois, j'étais sur le montage vélo, puis direct montage On va où 5, les deux plus gros concepts de l'année quasiment, et genre vélo 2200 rushs, giga, 2200 gigas de rush On va où 1700 et quelques gigas de rush Et genre déjà le dérush, il te prend une semaine et demie non-stop. À ah. des Et à tout revoir. Il faut à tout, tout revoir et tout machin. Ça, différents cool. POV des fois. Voilà, voilà. c'était la période cool de regarder les vidéos, les machins et tout. Mais des fois, t'as des longueurs, t'as des trucs, ouais. des fois, il faut raccorder les cams, il faut machin. Tu vois. Donc, euh, bon, travail de narvalo, vraiment de fou. Et, euh, mais je suis en mode, c'est mon travail. Et puis encore une fois, moi, j'ai un, un énorme syndrome de l'imposteur de je peux pas me plaindre, j'ai pas le droit de me plaindre avec la vie que j'ai, avec ce que je fais et tout ce qu'il y a autour de ça, je peux pas me plaindre. Si je me plains, je suis une merde. Tu vois, moi dans ma tête, c'est ça depuis le début. Tu vois. Euh, maintenant, je me permets un peu plus de me plaindre et encore, c'est compliqué. Parce que genre. Dès que je me plains un peu, je me dis, oh, frère, ta gueule, frère, t'es trop en c'est grave. Il y a des gens qui ont eu des choses beaucoup plus difficiles. Bah oui, même, je te dis, même toi, gros, quand t'étais livreur, quand t'en chiais, machin, t'étais là, tu faisais les ménages, t'étais tu, tu, manutentionnaire, t'en chiais à 4 h du mat', porter des palettes, cousin, ta vie, elle est beaucoup mieux maintenant, arrête, genre, tu vois. Et donc, je suis en mode, je peux pas me plaindre, vas-y, tu vois. Donc, euh, j'ai continué, continué, continué. Et euh, ouais, donc, ouais, des grosses, grosses semaines et tout. Et euh, j'arrive hein, au stade, du coup, bah, je me fais hospitaliser et tout. Et genre, euh, juste une nuit, tu vois, c'est pas une hospitalisation de fou, mais genre, je me rends compte que. Pouah ouais terrible en fait genre ça peut tu vois, et puis le médecin il me dit concrètement si vous vous reposez pas là tout ce que vous pouvez faire c'est du repos tu vois parce que plus tu vois genre à l'époque je m'étais pas non plus euh, trop étalé sur le côté mental psychologique euh, relationnel comment j'allais etc et tout parce que même de ce côté là mon année 2021 c'était ouais, un, un bordel sans nom bah, ça m'a 2021, euh, 2021 m'a fait tout changer en 2022 genre j'ai perdu plein de trucs j'ai tout changé tu vois genre, et, euh, et du coup tu vois genre je me suis vraiment attardé sur le côté taf et juste en se basant sur le côté taf il m'a dit mais Dit là, vous pouvez pas, genre humainement, tu peux pas rester sur ça tout le temps. Donc, euh, si tu te reposes pas et si tu arrêtes pas un petit peu ou tu délègues pas en tout cas, tu tiens pas l'année comme ça. Oh oui, c'est sûr. sûr. Là, là c'était le début du craquage. Ouais, ouais là vraiment, c'était le départ, le point de non-retour, il était là, tu vois. Et moi, j'étais en mode, ok, d'accord, et tout ça marchait tout. Pareil, les portes elles étaient déjà fermées de mon côté et tout. Donc, j'ai continué comme ça. J'ai pas bougé un millimètre, j'ai fait pire, tu vois. J'ai continué et euh, pendant deux jours, je me repose pour vraiment plus, juste plus avoir mal à la tête. Mais euh, et je reprends les montages du vélo, tu vois, je reprends les montages du vélo, etc. Et tout. Pareil, même cadence de travail. Et puis je sentais que, tiens, genre des fois, en plein montage, j'étais là, je montais, euh, bouge, allez, je vomissais. Ça t'a à pas grand chose. Tiens, ouais. tu vois. Tu vois, je sentais que c'était bancal, tu vois. Et genre, je euh, là et tout, je me disais, attends, je vais dormir un peu. En fait, je, me, je suis tombé dans les pommes, littéralement, tu vois. Et je me disais, ouais, je vais dormir un peu. J'étais assis, genre je faisais pousser. Hein, genre, tiens, je en mode, let's go, <rire> je dors. <C> <rire> ça me dit bien, tu vois. Et voilà, ouais, terrible, tu vois. Mais tant que j'avais pas mal à la tête et tout, ça, j'avançais, tu vois, J'étais en mode, c'est bon, tu vois. Et, euh, et du coup, tu vois, on, est, on fait ça, et je continue. Le vélo, en plus, surtout que le vélo, c'est un succès ouf, tu vois. Donc, je me dis putain, mais eh, gros, c'est pas du tout le moment d'arrêter. C'est archi pas le moment de ralentir quoi que ce soit. Donc, je continue. Et puis, dès que je finis le vélo, j'en où On va où 5, même cadence de travail, tout pareil. Du coup, ça fait que je reste vraiment deux mois et demi enfermé dans mon bureau. Il faut les fermer, à monter, monter, monter, monter, vomir, monter, plus manger, machin. Et je suis en mode, et puis, bien, je commence même plus à prendre de goût, à sortir. Je pense, j'ai plus envie de rien faire que faire ça, tu vois. Et je sais pertinemment qu'à ce moment-là, je rentre dans une sorte d'addiction malsaine, bizarre de tout ça, tu vois. Et d'un euh, côté, je Addiction au, au travail, au fait de regarder, ouais. au fait de Add ne pas vouloir lâcher la chose. Quoi. Addiction à publier, à mettre ces trucs-là, et ouais. puis à avoir les retours, et puis faire, mettre mes vidéos, tu vois, et puis vraiment, genre, euh, l'évolution, tu vois. Mm -hmm. Tu vois ton évolution et tu te dis, il faut que ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça, tu vois. Et, euh, et surtout que je me disais clairement, je m'en bats les ma santé, genre ma mère et tout, quand elle me parlait et tout, elle me disait, mais ta santé, machin et tout, je dis, je m'en bats les coups de ma santé, frère. J'ai 22, 23 ans. Ouais, je... Ah, je suis frais, je suis jeune. Ah oui, ma santé, frère, ça va et tout. Mais non, justement, c'est pas si simple, tu vois, parce que genre, euh, du coup, euh, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Et, euh, <coughs> et en fait, genre, je commençais à... Genre, ça a commencé en mai. Et en fait, je me rendais même pas compte, mais moi, j'étais juste en mode, tant que physiquement, j'arrive à suivre le truc, c'est que c'est bon. Mais en fait, je suis passé dans un, je suis passé dans un cap mental et, et psychologique horrible, parce que du coup, j'ai commencé à devenir genre hyper irritable, genre, je commençais à me vexer sur tout, j'étais... Ouais. Putain, tu vois, genre, je vois le côté irritable, genre ouais, vraiment de venir boum pour tout et pour, pour rien, pour rien. Ouais, c'est à dire ouais. que on me dit ouais, tout, tu peux, euh... tu peux faire la vaisselle, franchement, c'est cool. Tu te rends compte de la vie que j'ai, Tu vois mon rythme de vie, machin, mais genre terrible, tu vois Et genre, et, moi, je... et pour moi, j'avais raison en plus dans ces moments-là. Je sais, bon, on me dis ouais, c'est bon, prend pas la tête, frère. C'est pas parce que j'ai laissé traîner ça ou ça que vas-y. pas enfin, terrible, tu vois. Et du coup, je suis en mode. Et moi, je ne le vois pas, tu vois. Et les gens autour de moi, ils le prennent sur eux, ils sont mode, ah, vas-y, t'inquiète, on ne le... va pas non plus le machin, tu vois et moi je rentre dans ce truc là par contre quand je sors et quand je suis à l'extérieur tu vois genre, je suis en mode euh, tranquille tranquille on se doute de rien tu vois et, euh, et je reste dans ce truc là et puis tu vois genre en plus à dire que genre, pendant deux trois mois puis en plus as la vidéo euh, des frérots de Michael Carrithers qui sort anecdote au même moment que le vélo <coughs> la vidéo a très très bien marché donc là étais sur un double euh... on rentre dans ce truc de il y a eu il y a eu en fait j'ai vécu ça j'ai vécu le truc comme euh, à l'époque des 100 000 abonnés tu vois genre j'avais déjà mes petits 300 000 abonnés mais insta, stage j'avais une bonne base aussi et tout et tout. mais c'était quand même mesuré et là pareil le vélo qui a bizarrement marché de fou, comme je ne m'y attendais pas, plus la vidéo avec les gars, avec les gars il y a eu un boom, gros boom d'un coup qui est reparti. Et là, vraiment, c'est à dire que pendant deux mois et demi, je n'étais pas sorti de chez moi. En été, je commence à sortir, on va un peu dans les boîtes et tout, Frérot, je ne peux plus sortir, je ne peux plus sortir, je ne peux plus mettre un pied dehors. En tout cas, si je veux être tranquille, ce n'est pas possible. Non. Tu vois et du coup, je suis en mode « putain, mais attends, mais c'est terrible tu vois ». Et un soir où je suis en boîte, et, euh, et genre toutes les, sans abuser, toutes les 20 secondes. De 8h à 2h du mat, toutes les 20 secondes. T'es si. du si. Je dois faire une photo, je dois faire une photo, je dois faire une photo, je dois faire une photo, je dois faire une photo. Et moi je kiffe. Vraiment, de base, je kiffe, tu vois. Je dois faire une photo, je dois faire une photo, je dois faire une photo et tout. Et en plus, ils viennent tous gentiment, la plupart et tout, Donc je suis en mode vraiment avec plaisir, pas de problème, tu vois. Il n'y a même pas ce gros con bourré que tu peux... Euh, toi, euh... Non, même les bourrés et tout, tu vois. Genre, euh, j'ai eu deux, trois 3 mauvaises expériences avec des bourrés, mais c'est des bourrés pas méchants, ils sont maladroits, en fait, tu vois. Genre, euh, il est là, il veut prendre une photo avec toi, il fait ça, il renverse ta bière sur toi. Moi, ça me rend ouf, tu vois. Et il est là, il, fait, il te fait un bisou dans l'œil et t'es là vas-y frère c'est bon tu vois genre et, mais tu peux pas leur en vouloir je suis en mode vas-y te kiffe ah moi oui, en... ça leur ah oui, envoie chez moi mais euh, bah non mais du coup je suis en mode vas-y c'est bon machin et tout euh... et après il est là ouais oh, tu sais, je me mets le flash dans la tête machin et tu et moi j'ai ce truc de tu ah, vois et moi j'ai ce truc je suis en mode frère il, il est bourré ils sont mais c'est de l'amour en fait ils envoient que de l'amour donc je peux pas être en mode ouais oh, laisse-moi tranquille déjà c'est de l'amour qu'ils envoient donc euh... donc je suis là et tout et euh... mais je sais que je suis un, limite un peu trop gentil des fois à ce niveau-là genre euh... il y en a plein d'autres qui seraient en mode ouais oh, c'est bon laisse-moi tranquille et tout et carrément mais bah, du coup dans ces moments-là t'avais mes potes euh qui étaient bah, les potes pas connus que j'ai genre euh, parce que même Sacha du coup c'est il suit un peu mon rythme bien sûr, bien sûr, bien bien bien sûr que les gens ils tournent aussi les clips et tout et, euh, mais du coup les potes qui sont un peu des anonymes tu vois ils sont là ils font leur la sécu et tout ils sont basés et tout et du coup bah en fait je me suis très vite rendu compte que maintenant si je veux être en mode juste avec mes potes tranquilles bah il faut faire des trucs VIP privés ou il faut faire que des trucs en appart il faut aller tout. dans un chat à la montagne ouais voilà, tu vois, genre, faut un peu privatiser les trucs et tout et tout et moi de base je suis pas dans ce délire là moi genre je fais un boîte, c'est pour être dans le foule, pour sauter, pour crier, pour machin et tout. Et c'est vrai que maintenant, si je le fais, je kiffe le faire et c'est trop cool. Et même voir des gens, c'est un bonheur. Mais euh, genre, par exemple, là, c'était ah, plus pareil. Bah, là, par exemple, on était aux Zénith de Benz il y a pas longtemps. là. Benz, il a fait un Zénith à Montpellier, on était invités et tout, trop bien. Et, euh, et nous, on est des mecs, euh, bah, tu vois, genre, euh, on est des mecs euh, du peuple, <rire> à la base, on est comme tout le monde. Et, et moi, quand, euh, quand, euh, quand, quand je vais dans un concert, c'est pour vivre le concert, c'est pas pour euh, être dans ma loge comme ça tout ouais, ouais, ouais, tu c'est pas pour les petits fours. Quoi. ouais moi ça m'intéresse pas tu vois genre donc euh, avec les gars on se dit vas-y nique sa mère euh, on se met en mode un peu bob et tout on essaie on rentre dans la foule et on essaie de au bout de 4, 30 secondes ça commence à devoir et en fait là on a commencé à créer des mouvements de foule des gens qui tombaient des mecs qui se faisaient marcher dessus et tout on était là non tu vois et puis des gens ils ont commencé à péter un plomb genre ils ont commencé à me tirer à me tirer les cheveux non il essayé de voler ma montre mon bob mes trucs j'avais des noms mais la vie de ma mère j'avais des mains dans mes poches et tout et je mode la... mais je peux en fait je peux plus mais ah ouais en plus mais... Ah. C'est <dans> <Philadelphia> parti en couille à ce point. Ouais, mais, mais pas méchamment, mais en fait, genre, bah après, c'est pendant même pendant des pogos, que, que je sois dans le pogo ou pas, les pogos ils partent en couille. Mais c'est vrai que quand il y a ce truc où ils te voient dans la foule, bah en fait, ça ils débloquent, ils sont en mode, Waouh ouais, !» machin, ils viennent faire toi, ils te tirent, ils te machin et tout. Puis, puis après, du coup, tu as tout le monde qui te, ça y est, c'est tout autour de toi, tu vois. Et après, on a fait un after en boîte, et ça, par contre, ça m'adère, on, on en a fait une vidéo au Zénith qui va sortir bientôt, et ça, on en parle dans la vidéo, mais genre, on était en after en boîte. Et pareil, on est en boîte. Non. Moi, je sais très bien que maintenant, quand je sors en public, c'est plus pour être dans l'ambiance avec les abonnés et que bah, ça fait un peu meet-up. Non, un mais meet -up. Je, et, je le capte. Et je... en vrai, pour moi, ça me va, c'est avec plaisir. tu vois, genre... Ça, je l'ai vu avec Le bouseux quand on était à Rennes, ouais. où c'était ah ouais, vraiment ouais. infernal. Et je sais que c'est d'autres youtubeurs, ils ont également cette problématique. Mmh. Euh, J'avais euh, Xavier Oswald, la Carmine, là, qui disait ouais. euh, « Kamel, maintenant c'est pareil, c'est toutes les 5 secondes dehors. » Ah ouais bah oui, c'est ça. Euh, Gotha, euh, j'en parle même pas. Ouais, oui, il y en a, a, a plein, vraiment. Ah, c'est terrible. Et je le vois aux gamins devant Webedia qui mmh. attendent pendant toutes leurs vacances, toute la journée pour ouais, voir bon, bah, un mec. Euh, c'est terrible. C'est fou ce... C'est vraiment un truc de ouf. Et puis surtout te dire que genre, pour, genre, ça tourne autour de toi, tu vois c'est bizarre. Tu vois, moi qui me dis, euh, dis « frère, je suis normal. Enfin, » je, je me dis pas « je suis normal, on est normaux, on est des gens normaux de dingue. » Donc forcément, ça fait bizarre de se dire... Euh, que tu as autant de gens qui sont, qui, tu sais, qui rentrent dans cet état d'esprit, qui sont en mode, waouh, machin, et puis tu as des fois, tu as des gens qui te regardent, tu vois, mais c'est un truc de fou, genre c'est émouvant, tu vois. Genre, des fois, ils ont pleuré hein, en me disant que je, les, je leur ai sauvé la vie parce qu'ils étaient dans un truc, ils étaient à deux doigts de faire une connerie, puis grâce à mes trucs. Moi, tu me dis ça, mais je le prends hyper bien, mais waouh, tu vois, genre je suis en mode, putain, mais gros, comment je vis, genre en me disant que, tu vois, genre, je suis, pas, je, suis pas, je suis trop fragile pour ça, vois, genre Les gens ils viennent me voir, ils me disent oh, Tu m'as sauvé la vie, je suis le cousin. Je ne suis pas pompier, <rire> J'ai pas été pompier. À la base, ce <rire> pas ça. Et en <rire> plus, <rire> au coco, on m'a pas pris. Tu vois sauver de de la vie sans être pompier. Tu vois, mais, genre, mais du coup, c'est un truc de fou. Et, et moi, genre, vraiment, c'est une fierté de fou de me dire ça. Mais c'est vrai que c'est dur à accepter. Enfin, c'est dur à se rendre compte de ça. Tu vois. Et du coup, bah, maintenant, quand je sors quelque part, je sais que bah, si je sors quelque part, je sais que c'est plus dans un délire un... on se montre d'abonné et puis d'ambiance et tout, mais c'est avec plaisir. C'est un peu terrible quand même de pas pouvoir juste sortir genre bah, normalement. Disons que ça fait partie des ça fait partie des inconvénients. C'est la genre. rançon de la gloire voilà, comme on dit, ça. mais c'est quelque... chiant. Par moment, c'est juste chiant. On va pas se mentir. Faut l'accepter, moment... ça voilà. fait partie. La... C'est ça. Mais c'est chiant. C'est un peu chiant dans les moments où tu veux vraiment être pépère, c'est chiant. Tu vois, mais euh, c'est pas un chien en mode pas vivable, c'est un chien de. C'est à toi maintenant de savoir faire tes trucs. Tu vois, moi j'ai toujours dit, on a tellement d'avantages dans ce métier, dans cette vie, c'est tellement ouf, bah forcément que les inconvénients qui suivent, ils sont à la même hauteur. Donc je peux pas prendre les, les avantages, kiffer ma vie et à un côté, on d'assumer les inconvénients. défauts. Là, ouais. Ouais, tu vois, ouais, donc j'assume les inconvénients avec plaisir et genre vraiment, bah, je vis avec ça, avec aucun problème. Tu vois. Et donc, euh, bah, tu vois, mais par exemple, à ce jour-là en boîte, euh, bah, tu, beaucoup de photos, beaucoup de ceci, etc. Et tout, puis. Et, il n'y a pas tellement de sécu dans la boîte pour gérer un peu le Non, non, pas fait pour. Donc c'est un peu le bordel et tout. Et, euh, et on apprend plus tard, quand on rentre, il y a une meuf, elle nous envoie des messages à nous tous sur Insta et tout. Et elle nous envoie des photos d'elle, le nez tordu en sang, machin et tout. Et elle dit Ouais, j'ai voulu prendre une photo avec vous. Et en fait, euh, je n'ai pas vu, mais genre, je suis passé devant un gars qui attendait pour une photo avec toi. Il m'a mis une patate, il m'a pété le nez. Parce qu'il voulait la photo avec toi et que je suis passé devant lui. Genre Pardon. J'ai fait quoi j fait, wow. Tu vois, j'ai fait quoi Et tu vois, quand tu vois ça, moi, mon premier réflexe, c'est bah, Je ne me montre plus moi. Moi, je me vois plus mieux pas si frère, quand je sors, c'est pour que des meufs se fassent péter le nez, moi je sors plus, frère. Tu vois et après, tu te dis, non, tu peux pas réfléchir comme ça. J'essaie plus de sensibiliser, tu vois. De... Tu peux pas réfléchir comme ça, mais c'est la première réaction bah, que oui, tu vas avoir première... et c'est logique. La première réaction que j'ai, je me dis, bah, cousin, je sors plus, moi. Je... Si quand je sors, ça crée des trucs comme ça et tout. Non, frère, Genre, ça, ça m'angoisse. Puis tu, vois, tu te sens responsable. Moi, je me dis, c'est ma faute. Concrètement, c'est ma faute. Si j'avais pas été là, elle serait pas fait péter le nez, la petite, tu vois. Donc. Euh... Tu vois, c'est bizarre, tu vois, genre ça, ça autour de toi, tu te dis euh, putain. Euh... Non, le seul fautif, c'est le. Oui, con le, le fautif, c'est lui. C'est lui, le con gros qui frappe et tout machin et tout. Mais tu vois, as forcément ce truc où tu te dis, ouais, euh, si j'avais pas été là, elle aurait pas eu de pété. Ouais, tu vois. L un dans l'autre. Mais ben ouais, tu vois. En plus, ça fait écho à ce que tu nous disais plus tôt sur euh, la grosse pression que tu te mets. Ouais, euh, ouais, tu vois. Et un ouais, ouais. et tout, donc forcément, ça. tu responsable, tu te sur-responsabilises. Et, et, et puis moi, j'ai pas tendance, j'ai tendance à pas réussir à. À, à, comment dire, à, à voir la vraie échelle de ce qu'il y a autour de moi. Et du coup, moi, je me dis, puis comme je me compare toujours à plus gros que moi, je me dis frérot, euh, tu vois, genre, euh, des mecs, des big flowly, des machins, des, des, des McFlackers et tout, ils ont 20 000 fois ce que tu as toi, donc vraiment, t'inquiète reste tranquille, tu vois. Mais euh, une fois que je sors, à chaque fois, comme je ne sors pas beaucoup pour le coup, on ne me voit pas beaucoup, je sors pas beaucoup, je ne me montre pas beaucoup, mais le peu de fois où je le fais, je vois le truc et je fais, ah ouais, putain, en fait, c'est… Oui. Je, je peux plus me fermer les yeux, je peux pas faire genre non, je suis un petit gars normal. Non, en fait genre ça y est, t'es rentré dans des délire où tu dois faire gaffe quand tu sors, où tu te montres et tout. Et oui là, forcément maintenant, rentrer dans les foules et aller danser avec les gens, ça commence à être compliqué. Parce ouais, que de... ça crée des problèmes. Et même moi je m'en fous franchement quand ça bat un mois. Il y a des mecs, tu vois, genre, même des fois, tu vois, genre c'est bizarre en vrai, c'est de l'amour, mais c'est très bizarre. Genre t'es dans une foule et puis t'as genre 17 personnes en même temps qui viennent te faire des bisous. T'es en mode c'est chelou frère tu vois ça fait un peu l'enfer ça fait un peu agression tu vois mais d'un côté es en mode c'est de l'amour donc tu vois ça et puis c'est comme ça qu'ils te le renvoient et puis ils sont tellement contents et toi donc en fait c'est ça donc en fait moi quand ça m'atteint moi même des fois on m'a tiré les cheveux on m'a tiré mes trucs on m'a déchiré des habits tout c'est pas grave c'est moi c'est mon truc je m'en fous mais par contre quand ça touche à quelqu'un d'autre parce que j'étais là ou parce que là ça me fait là, je suis en mode non c'est pas possible tu vois donc après fait, il y a eu un petit phénomène comme ça très vite qui est arrivé depuis le vélo depuis l'année dernière où vraiment beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup et moi, du mal à, à évaluer le bail. Et donc, euh, je me rends pas compte. Et donc, des fois, je fais un peu des conneries ou des fois, genre, euh, des fois je me dis ah « bah, bah, en fait, je fais plus ça », machin, et tu vois. Donc, du mal à tout bien gérer, tout bien réagir et tout. Et du coup, bah, pendant, euh, genre dans un vrai burn-out où genre, vraiment, euh, physiquement, ça va, j'en suis bien sorti parce que ça va. Mais, euh, mais par contre, psychologiquement, c'était un truc de fou. Genre. Et puis, euh, je jamais… Euh, je peux pas dire, j'ai pas de, de, de diagnostic, il n'y a pas quelque chose de particulier par rapport à ça. Je ne pourrais pas dire que j'ai été dépressif ou que je suis rentré dans une dépression. Parce que je suis jamais allé voir même un psy ou quoi que ce soit. Mais en fait, mais je, mais je pense aussi que j'ai pas envie d'aller voir un psy parce que j'ai pas envie d'avoir une réponse. <rire> tu vois, je pense que là, dans l'autre, tu n'as pas envie de le savoir. Ouais, tu, vois, tu dis genre, au fond, je me doute qu'il y a eu peut-être un truc comme ça ou que peut-être même je suis encore dedans et que tu vois, parce que de ce que j'ai compris, euh, ce que j'ai compris, les dépressions, tu le sais pas, genre, tu t'en rends pas compte, c'est machin, c'est profond de dingue et tout. Et, euh, et même, j'essaie de pas trop me renseigner par rapport à ça, je, me, je marche à mon feeling. Si je me sens bien, c'est bon. Si je me sens pas bien, ben on voit, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, dans cette période-là, je pense que ouais, j'ai eu un, en tout cas une vraie déprime. Quoi. Je ne sais pas si c'est une dépression ou quoi, mais j'étais dans une en tout, déprime. Cas, si dit, chose, bon, en tout cas, si à tes yeux, ça te ressemble à quelque chose, En tout Jusou, cas, En tout cas, c'était vraiment… Ça, ouais. Genre, pour imaginer un peu le truc, c'était en mode… <rire> Ma vie, c'est des uns, tu vois ouf, Et du coup, tu es en mode, euh, je sais que ça va pas. Mais tu maintenant vois. que t'es un peu délégué, tout ça, t'as pu peut-être ouais. processer ça un peu plus. Franchement, franchement, pareil, ouais. là, cette vidéo, euh, du coup, de Toulouse-Paris à vélo, c'était il y a à peu près un an. Ouais, franchement, ça va. Ça, ça va un petit ouais, peu mais... mieux maintenant, genre, tu processes un peu différemment, c'est ouais, bon, un peu bah, plus cool. Disons que maintenant, genre, j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus de temps pour un peu souffler. Euh, après, euh, après, ça m'a... Cette, cette année 2021 et un peu tout, toute l'évolution et tout, ça m'a amené à des, perdre des gens, à machin, etc., changer des trucs dans ma vie et tout et tout, qui ont du coup eu un vrai impact émotionnel sur moi. D'accord. ou du coup, bah, je pense que je m'en remets petit à petit, de plus en plus, etc., mais genre, il y a… Tu vois, genre typiquement, dans les relations amoureuses, ça m'a mis un coup, tu vois. Genre, je sais que ça m'a marqué, ça m'a mis par un petit trauma ou quoi, mais genre je sais qu'aujourd'hui, je suis... ne enfin, sais pas, c'est bizarre. C'est des trucs sur lesquels aujourd'hui, on... ma manière de réfléchir sur des trucs et tout, à l'espace. Okay. À l'espace, je me suis fermé sur des trucs, je me suis bloqué sur des trucs et des fois, je suis un peu… Tu vois, genre… Euh, je ne sais pas, tu vois, je pense que ça m'a ouais, quand même vachement changé euh, la manière de voir pas mal de trucs et tout, tu vois. Et, euh, et je... moi, mon but de cette année, c'est de faire ce travail un peu sur moi, de me retrouver moi un peu plus dans ce côté-là, mon perso et tout, parce que vraiment, depuis 2-3 ans, genre, mon perso, je suis en mode, je ferme ta gueule, mets-toi sur le côté, laisse en fait, tu vois, je suis en train de dire à Sigil, laisse s'y faire, il s'occupe de tout. Ah, okay. Et du coup, Sidil il est à côté en mode euh, frérot. Euh, au bout d'un moment, j'aimerais euh, voilà. <rire> bien aussi, tu vois. Donc, Après, as dit un truc très vrai en début d'émission, et qu'il faut, je pense, c'est que tu travailles, c'est que t'as 25 ans. Bro. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, tu vois, mes pressions monstre, Tu vois, 25 as 25 ans. T'as que 25 ans. Ouais, c'est ça. Et moi, je me dis bah, 25 ans, ça y est. T'as encore rien vu, tu vois. Ouais, je, je m'en doute bien. Et genre, j'espère, tu vois. Après, ça aussi, c'est spécial parce que genre, je sais pas pourquoi, depuis que je suis tout petit, je me dis que je vais mourir jeune. Alors là, frère, je ne pourrais pas te dire d'où ça sort, mais genre, je sens ce truc de, je vais pas vivre longtemps de fou. Allahu <rire> Ah ouais, voilà, en vrai, mais je suis en mode, je le sens, je sais pas, tu vois, je me, enfin, je me vois pas rester sur des années des années des années. Surtout, bah, vu déjà, tous les, j'ai frôlé la mort cinq, six fois dans ma vie déjà, donc je me dis franchement, il y a la septième, elle va, elle va passer, tu vois. Donc, euh, je sais pas, j'ai ce truc-là, donc je pense que c'est aussi un truc qui me fait être en mode sans à tout le temps, tu vois, je me dis, moi, je suis vraiment vite à vie. Il faut que je fasse le truc bah, à fond, voilà, tout à fond, tout à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai du mal à doser le, la vitesse du truc. Tu vois, je vis tout à fond, tout le temps, tout le temps. Et des fois, genre, je suis en mode. Mais moi, je sais que là, j'arrive pas à suivre le rythme. Mais je suis en mode, de, bah, suis. Je sais pas, mais suis. <rire> des de toi, mais suis le rythme, tu vois. Et ouais, et du coup, bah, ce truc-là, il a duré. C'était ouais, ça. Il a duré bien six mois, sept mois, jusqu'à. En fait, j'ai gardé ce rythme de vie jusqu'à décembre. Quand j'ai fait Le Mont Blanc, on a mon diffusé Le Mont Blanc, etc., La roulette russe 2 et tout et tout. Et ouais, c'est pareil, des montages de, de centaines d'heures dans, dans, dans le truc et tout et tout. Et genre vraiment, quand j'ai publié Le Mont Blanc, et puis en plus on a fait une avant-première au cinéma à tous, donc ça demandait deux fois plus de taf, deux fois plus rapidement pour rendre à l'heure les trucs, pour faire tous les tests et tout. J'étais dans un délire, et puis j'étais tout seul. Sacha il s'occuper déjà de, de la prod à ce moment-là. Mais enfin, euh, je veux dire, tout le reste j'étais tout seul. Là t'étais en tunnel vision dessus. Là. Ah ouais, mais là vraiment, je, je savais, j'ai senti que quand j'ai publié Le Mont Blanc, qui était les dernières vidéos de l'année, c'était j'étais à ça de sombrer total. Genre, ça à dire que je continue un petit peu, ça y est, c'était fini, genre ça y est, on l'a tu vois. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ouais, ok, c'est bon, 2022, je ne le commence pas tout seul, c'est impossible. » Et là, du coup, je me suis, j'ai pris charge j'ai fait des candidatures, Je suis tombé sur euh, Manas, le frérot incroyable. Et euh, du coup, on a agrandi la team. C'est bien. J'ai commencé à bien déléguer. Euh... Mais moi, je, je vais plus voir mamie. J'ai plus de Je m'investis plus pour moi aussi de mon côté, et tout. Et je ils me sens grave mieux maintenant. Voilà. C'est bien. 2022, ouais. ça va être l'année du renouveau. Ouais, c'est ça. C'est tout ça, ce qu'on souhaite que ça te fasse <rire> <rire> passer tous ces moments-là que tu viens nous décrire un petit peu. Tu as difficile, mmh. ces doutes, ces problèmes. En une réflexion qui te permet, à partir de 2022, on l'espère, chose là, c'est prochaines prochaine semaine, prochain mois, ouais, à quelque chose de plus positif et de… Non, ouais, je... de toute façon, ça aussi, ça repose sur moi, c'est à moi de faire le truc genre… Jusqu'à maintenant, je sais que je suis aussi très fautif de tout ça, hein, parce que genre, bon, je dis « ouais, cette vie, ce travail, machin… » Oui, non mais c'est aussi beaucoup moins fautif. C'est à moi de me gérer, c'est à moi de prendre du temps pour ci, pour la mif, pour ceci, pour telle relation, telle, ceci C'est à moi de le faire. Maintenant, il faut le faire, tu vois. Donc… Euh... Mais, mais ça va, genre, je le sens que… Vas-y. En fait, 2022, je commence Là, à vraiment savoir c'est quoi la vie de youtubeur. Tant mieux. Ceci, désolé, là, je commence à capter c'est quoi. Mais tant ça m'a pris du mieux. temps. C'est comme on dit tout à l'heure, là, j'ai fait mes heures de conduite, là, j'ai vu mon permis. Là, là c'est la conduite. Voilà. Là. Et là, vas-y, on continue maintenant. <rire> le million bientôt, le million. Ouais, j'espère, j'espère. Qu'est-ce que tu penses pour toi de l'importance d'être bien entouré pour réussir Justement, on parlait un petit peu de ça. Mm -hmm. Et toi, on sait que tu fais beaucoup de vidéos ouais. avec tes amis et tout, parce qu'on sait que bosser avec tes potes, c'est pas la même chose qu'être avec eux en soirée Ah non. Comment est-ce que ça fonctionne un peu pour toi, pour vous et quelle est qu ta que es vision sur la chose Par exemple, quand je fais des, des, des interventions, des fois dans des écoles, ouais. je leur que souvent quand vous êtes en, en études, vous essayez de lancer des projets avec vos potes et tout, puis des fois ouais. ça crée des tensions. Très casse-gueule. C'est hein. très, très casse-gueule, ça sécère. casse des groupes parce euh, que euh, vous n'osez pas vous dire les choses, ouais. tout le monde n'a pas la même ambition, la même envie, hum. la même motive, en plus vous êtes des potes, donc forcément… Pas la même chose. Ah, mais il y a Comme... l'affect, ah, en vrai, c'est chaud, genre. Donc, pour euh, toi, comment est-ce que… Bah, à quel en... point c'est important et comment est-ce que c'est géré En gros, moi, euh, en fait, c'est un peu paradoxal parce que, genre, je me verrais pas, le travail que je fais, je ne pourrais pas le faire avec quelqu'un d'autre que mes amis, mes frères, genre, parce que, genre, il me faut une confiance aveugle, il faut que j'ai une confiance aveugle dans les gens avec qui je, je, je délègue un truc ou quoi, ou à qui je, je, vraiment je donne un projet, quoi genre, quand Sacha s'occupe de la prod, s'il si fait de la merde, le Projet s'explose parce qu'il a fait de la merde. Moi, je gère rien dans ce moment-là. C'est en mode euh, je paye, moi. <rire> je fais que payer. Quand ça ils il, il s'occupe de tout leur gars, tout le contact, tout le truc. Genre, là, on va aussi. Il est monstrueux sur leur gars, mais genre, il y a un grain de sable dans le mécanisme. Et on va aussi, ça sort pas, tu vois. Donc, euh, une pression de ouf aussi de son côté. Et puis, il veut bien faire et machin et tout. Donc, euh, moi, si j'ai pas une confiance aveugle, je, je peux pas. J'ai un blocage, tu vois. Donc, euh, je serais de la vie à le faire tout seul, tu vois. Et euh, quitte à plus me casser la gueule. Mais du coup, euh, moi, ça a commencé doucement sans se prendre la tête. Moi, j'étais en mode, on a commencé, on s'aidait tous un peu les uns les autres. Benji aussi, qui a le truc de son côté, c'est comme si moi, je bossais pour lui et comme lui, il bossait pour moi, concrètement. Tu vois, genre, euh, il, a sa, il a son entreprise, j'ai ma société. Euh, quand il a besoin de quoi que ce soit, du matos, que je l'aide à tourner, à filmer, n'importe quoi, je suis là pour lui, lui, pareil pour moi. Et, et ça, ça se fait naturellement. Mais je suis vraiment patron de Sacha et Marceau, genre c'est mes vrais salariés dans mon ouais. entreprise et tout. Et euh, au début, on en a parlé, c'était le Sacha, le premier à rentrer dans la, dans la société. Et on en a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre vraiment pendant des mois, on en a parlé Et euh, parce que moi, j'ai trop peur, tu vois. Genre, tu, parce que genre, je ne sais pas, est-ce que je te parle comme un patron ou je te parle comme un frère, tu vois. Comment genre, se passe euh, la relation ça, Et vois. même derrière, toi, tu es mon employé, mais est-ce que tu vas te permettre des choses Oui, voilà, tu vois, c'est ça, ça, ça, ça, tu vois. Il y a toujours et ce côté un peu ambigu. C'est ça, tu vois. Est-ce que, genre, quand tu traînes sur un projet, je te dis, ça serait bien que tu te dépêches ou est-ce que je te dis, fais comme tu veux, frérot tu vois, genre, où Ou je te fais confiance, vas-y, voilà, mais dans le fond, ça, ce serait bien que tu y ailles quand même. Donc, c'est quand même compliqué au début, tu vois, t'es en mode « waouh », tu vois, donc euh, on l'a fait doucement. Déjà, en fait, il a déjà commencé à m'aider avant en mode au black, genre on va dire, mais genre euh, vraiment comme ça, pour voir si ça matchait. Ça matchait toujours, ça a toujours matché jusqu'à aujourd'hui, ça matchait nickel. Et genre… Euh, et donc, au bout d'un petit, un petit moment et tout, je me suis dit bah, en vrai frérot, je vais passer en société là, je vais pouvoir recruter et tout, euh, let's go, quoi. si tu veux, tu t'occupes de la prod. Et, et puis, euh, et puis, ce qui est fou, c'est que vraiment, Sacha, il a refusé des vrais boulots d'ingénieur, des vrais trucs, chambés, pour rester avec moi. Un cadre, machin et tout. Ah ouais, des vraies situations. Jusqu'à aujourd'hui, tu as des grosses boîtes qui l'appellent, s'il vous plaît. Il fait non. <rire> Pas Ça, du tout. C'est dingue, tu vois. Donc, euh, mais parce que aussi, euh, forcément, que financièrement, il s'y retrouve aussi, tu vois, parce que bon, il a son salaire, mais à côté aussi, bah, les OP que je prends, chacun prend son pourcentage. Euh, tout ce qui tourne autour de moi financièrement découle sur eux. Tu vois, donc forcément que financièrement il s'y retrouve et tout, mais ses choix ils n'ont jamais été faits financièrement et c'est ça qui est fort je trouve, c'est que il a d'abord fait, depuis qu'on a 12 ans, il m'a suivi dans mes trucs. Magnifique. Même quand, ouais, tu vois, même quand c'était pas son délire et que vraiment, euh, il, il savait que c'était de la merde. Il disait c'est pas grave, on rigole, on s'en fout, nous, moi je kiffe le faire avec toi. Donc en fait, c'est la même, c'est le même état d'esprit. Il était là quand c'était la hesse. La vraie hesse, tu vois. Genre, la vraie. Tu vois, euh, la <rire> hesse, tu, vois, la... Quand tu quand tu racles, la... <rire> il était sur la vraie, vraie hesse, tu vois. Donc euh... Quand tu vois ça, tu te dis mais Marceau aussi, hein. Marceau, même principe, hein, il a toujours, a toujours suivi sur mes projets les plus claqués, les plus trucs, en sachant que c'est pas dingue, mais en mode frérot on s'en fout, on est entre nous. Tu y vois. crois, on oline, voilà, et on y met ça. du cœur parce que de toute façon même si c'est pas ouf sur le papier, si ça doit marcher, il faut qu'on y soit. C'est ça. Et puis surtout qu'on n'a jamais espéré que ça marche autant, sauf que maintenant c'est devenu un vrai boulot, un vrai business, un vrai truc, donc forcément qu'ils bah, y trouvent aussi leur compte parce que euh, bah, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une vie comme ça. Tu vois, on sait très bien que puis surtout moi le créneau que j'ai choisi. Euh, ça va quoi, on a la belle vie. C'est très dur, comme on a pu le voir un peu avant, mais on a la belle vie. On va, on voyage beaucoup, euh, on est tout le temps avec entre meilleurs amis, euh, on kiffe, franchement on kiffe, tu vois. Donc euh, forcément, quand on te dit euh, un taf d'ingénieur euh, dans un bureau tout le temps, euh, à cadrer des équipes, euh, comme si… ou faire le tour du monde avec tes potes, <rire> tu vois, et faire rire les gens et machin, forcément le choix déjà il s'oriente plus sur un truc, mais Sacha il a quand même fait six ans d'études. Moi je lui disais gros, moi ça me limite un peu mal à l'aise de ouais, six ans pour… Rien, genre. Après, bien sûr même si tout s'arrête demain, il a son bagage. Bah il oui, c'est ça, c'est jamais perdu. Donc est en vrai, perdu. Il n'est pas perdant parce qu'il trouvera son table en tous les cas. Et s'il y a quoi que ce soit, mais genre, euh, en fait, genre, en fait, tout s'est fait au sentiment et au feeling de ouf. Et moi, je suis très, très, très réglo avec les gens avec qui je bosse. Quitte à des fois être trop, même des fois trop surpayé et tout, je ah m'en ouais. fous. Je m'en fous, frère. Je préfère te surpayer. Vaut mieux cette ouais, ouais, Je préfère te surpayer, que machin, que que de payer pas assez ou de machin, de faire du truc d'argent, tu vois, genre. Bah comme il dit Prime dans un son je crois, euh, il dit, euh, il dit euh, les bons comptes font les bons amis, mais les vrais refs ne comptent pas. C'est exactement ça, les vrais refs, on compte pas. Tu vois donc euh, Moi qui gagne de l'argent, bah, frère, eux, ils m'ont jamais demandé un centime. Genre, même eux, ils m'ont jamais dit oh, tu crois, sur l'OP, on prend tant Rien, genre. Et moi, je leur donne des trucs. Et des fois, ils me disent bah, c'est beaucoup, je, je fais ce que je veux. Prends, prends Prends, frère. Tu vois, genre, vraiment, ouais, c'est bien, bien. Parce que, non, mais surtout que bah, c'est ma chaîne YouTube, mais c'est la nôtre. Quoi. Genre, euh, tous mes contenus sont avec eux, ils ont chacun ramené leur pire à l'édifice. C'est juste normal aujourd'hui que ça découle sur eux, c'est 100% normal. Moi je, prends ce, moi, je prends ce rôle de filtre, tu vois. Je suis la tête, je suis, je suis le capitaine du navire, en gros, je suis la tête du truc. Donc tout repose sur mes choix. Genre moi, demain, je fais un choix de merde, je baisse tout le monde. Donc déjà, pression aussi, mais ça va, tu vois, mais genre... Donc, je suis à la tête du truc, mais du coup, moi, j'agis en filtre. C'est-à-dire que tous les mauvais trucs, les mauvaises expériences, les mauvaises rencontres, les mauvais trucs, tous les mauvais trucs, je les prends, je les garde, et après, par contre, je les sors, ils ont les trucs stylés. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que eux, derrière, quand ils arrivent, la place, elle est déjà faite. Euh, C'est bien déblayé. Bon, des fois, tu auras des petites couilles et tout, mais ça va, je, te, je libère le terrain de ouf. Et c'est ma manière de les remercier et de leur dire, bah les gars, let's go. tu vois Genre Benji Benji a passé bientôt 130 000 abonnés aussi, frère, sur YouTube, c'est monstrueux, c'est fou. Il n'a jamais de sa vie prévu d'être YouTuber, il a toujours été derrière la cam, faire ses trucs un peu réels et tout. Là, il rentre il du ça. Il, il est a été là tout le live là dans le chat. Il est coup, là encore Mais gros, il est là depuis le début. Incroyable. <rire> il est là depuis le début. Ah, non, mais lui, aucun doute. Je crois qu'il qu a même eu sa à un moment, je vais pas trop. Il y a des, des Jacks Minou là, là des gars, des chats là, tu vois des chats mais Monsieur, attends, mais. Il n'y a que ça. ça Regarde ce chat, regarde <rire> ce chat, ils vont te montrer, ils vont te faire coucou. C'est ah le incroyable. chat de Roi, ils ont été là depuis le début et tout, ils sont bien contents. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Ah bah oui, ah regarde, ils sont très très, très, très nombreux, chat partout, ça y est. Ah ah oui. On a pourri le live, ça y est. Ah, ah voilà, ça y est, c'était un monsieur. Chat. Incroyable. Eh regarde, regarde, ces beaux gens, là. <rire> incroyable. <rire> Fallait pas les provoquer, hein. Ouais, mais, non, mais, mais gros, tu les chauffes comme, ça hein, c'est fini. Ah bah, un non, c'est terminé, c'est terminé, <rire> c'est terminé. Ah non, terrible, mais du coup, tu vois, genre, putain, je disais quoi Ouais, Benji, tu vois, genre, concrètement, euh, ça a été moi, lui je sais qu'il a toujours aimé les jeux, vidéo et tout, c'est son délire et tout. Et c'est moi qui l'ai poussé de ouf à lui dire, mais gros, bah. Fais, fais Twitch gros, Twitch, Twitch, Twitch YouTube, machin, va. machin. YouTube il voulait même pas, je lui dis dit, fais une chaîne YouTube, je te jure que ça peut t'apporter, ceci, cela, machin, machin. Et cohérent. je l'ai beaucoup poussé et tout, et lui il est... m'a beaucoup poussé à faire plein de trucs aussi, tu vois. C'est lui qui m'a poussé à faire les micro-trottoirs, les caméras cachées. Euh, il m'a toujours filmé coûte que coûte, frérot, des fois on avait des semaines de travail, frérot, on tournait pendant 80 heures, des, des rythmes horribles, il touchait pas 1 euro parce que j'avais pas de sous. Et il m'a jamais demandé quoi que ce soit tu vois, donc moi quand je vois ça aujourd'hui je suis en mode je peux pas en fait je me fais pas de soucis parce que on est on bossait ensemble avant de bosser ensemble concrètement tu vois on était déjà comme ça et on n'a jamais compté les heures donc en jamais... fait ouais l'un dans l'autre ça a été la transition donc naturelle ouais, ça s'est en fait. fait assez naturellement et je sais que moi de base je m'en fous de l'argent j'ai pas d'amour pour l'argent il y en a plein qui ils aiment avoir de l'argent et gagner de l'argent euh, ils aiment stocker de l'argent moi franchement bien sûr qu'on aime faire de l'argent mais déjà vraiment les 70% de ce que je gagne part dans mes projets, dans mon taf, dans mes salaires, les charges, les machins. Tout part dans ça la plupart du temps. Les seuls trucs où je me fais des kiffs, moi, c'est les habits, des trucs comme ça et tout. Et encore, franchement, mais en fait, genre, je vis pour mon taf, donc en vrai, quasiment tout part dans mon taf, tout part dans mes trucs. Je me suis acheté une voiture, machin et tout, tu connais, mais, euh, mais on se dit. J'ai pas le permis, donc je connais. Pas. <rire> non, mais genre, dès que tu peux te faire plaisir, forcément, tu te fais <rire> Là, plaisir. Je comprends, je comprends. Et ça fait du bien, mais si je gagnais moins d'argent, ben, j'aurais pas acheté une voiture, c'est aussi simple que ça, tu vois. Mais par contre, gagner de l'argent euh, pour le garder pour moi, ça m'intéresse pas. Surtout que je gagne de l'argent grâce à ce qu'on a tous fait ensemble, donc moi aujourd'hui… C'est normal qu'il y ait une distribution de cette manière et que ça fonctionne comme ça. C'est même pas gentil. Mais c'est bien, ça montre des principes en fait. Ouais, mais pas moi, je te dirais, c'est même pas gentil, c'est pas un principe, c'est mathématique, frère, je sais pas, c'est logique. Ah mais c'est pas ça pour tout le monde. Mais c'est ça. Et vu que c'est pas ça pour tout le monde, bah si, c'est un principe. Mais du coup, c'est cool. Un principe qui est positif et qui révèle qu'il y a du bon en toi. Je fais pas, le psychologue à de balles, mais mmh. ça se voit que tu as du mal à le concevoir, voire que tu pas qu'on te dise ça, mais si, il y a du bon en toi. Ouais, fait... mais j'ai du mal, moi, en fait. Voilà, à... tu vois, je, je suis désolé, <rire> je vais te le dire non, mais parce que on je pense là... que tu as besoin non, de l'entendre. là pour ça. Mais mec, il y a du bon en toi. Ben, ça fait plaisir. Il y, y bien, a vraiment pense, du bon, je je, que je je suis une gentille personne, mais, euh... <rire> mais genre, euh... j ouais, je dis oui, oui, disons oui. <rire> tu vois mais genre, euh... mais surtout que même avec qui je bosse, bah maintenant on a Manas aussi dans le groupe. Qui, qui bosse avec nous et qui euh, il, vraiment il, il, va nous, il va nous suivre il va nous suit maintenant surtout pareil genre je suis très généreux mais parce que aussi il est très généreux de son côté et le mec je peux l'appeler à 3h du mat le réveil je fais frérot, je suis toujours il y a une modif à faire si tu te, te lèves jusqu'à 10h sur la modif le mec il sourcille pas quoi genre <rire> donc gros il y a tu vois, moi, en fait, c'est aussi simple pour moi. C'est une relation, ça va dans les deux sens. Il n'y a pas de sens unique. C'est tu me donnes, je te donne, je te donne, tu me donnes. Si tu me donnes pas quand je te donne, ciao. Si je te donne pas quand, quand tu me donnes, il faut que tu te barres parce que je suis une merde. C'est comme ça que je réfléchis. Mmh. Donc, euh, même, même franchement, les petits gars avec n'importe qui, genre on, on bosse à Toulouse avec un studio de, de son, etc., qui s'appelle CDXX, du coup, qui nous accompagne de plus en plus. Pareil, eux, ce n'est pas mes frérots de base. Je les ai connus dans le taf. Mais Pareil, on est en mode 100% réglo, machin, parce que. Moi, tu m'aides à faire mes trucs et t'es rigolo avec moi, je suis rigolo avec toi, c'est simple que ça. Et puis, et surtout avec mes frères, ça s'est fait naturellement. Et en fait, genre, on a tellement été dans cette optique dès le début d'entreprendre de ensemble et surtout, on entreprenait sans, sans réfléchir. On se disait euh, quand à la base, avec Benji, on filmait des mariages, on filmait des clips, des rappeurs, des trucs on tournait partout, de la merde, des trucs cools, des trucs claqués et on était en mode euh, on kiffe faire ça. Ouais, on, vous y alliez. Quoi. Tu vois, et on se disait, un jour, imagine un jour ça marche, on arrive à créer une petite entreprise et tout, c'est cool. Tu vois, et puis au final, ça a pris des ampleurs de dingue. Mais maintenant qu'on est dans les ampleurs de dingue, bah forcément que là, oui, vas-y, on, va, on va vraiment le faire bien. Tu vois. Donc en fait, ça s'est fait plutôt naturellement. Hein. Et Sacha, j'avais un peu peur parce que c'est une tête de base et qu'il était destiné à être ingénieur. À être, ouais. Tu vois, pareil, Marceau, il était, il était destiné à pareil, bac plus 6, économie, machin. Il est, ils étaient dans un autre délire total. Mais d'eux-mêmes, de en fait, ils m'ont montré qu'ils veulent partir sur ça et que machin. Et donc bah frère oui moi je peux pas être mieux qu'avec eux tu vois genre euh... oh, bien. donc euh, non franchement ça à ce niveau-là ça va mais même les gens avec qui je bosse maintenant avant pareil genre juste prendre un cadreur sur un sur un tournage j'étais en mode non ça va être, ça va pas être authentique ça va <rire> dénaturaliser la chose je me prenais une tête monstre et maintenant bah euh, J'ai ça à Toulouse qui nous cadre souvent, Manas aussi qui nous suit surtout maintenant et tout. Et en fait, je kiffe, tu vois. Et puis, genre, je sais pas, en fait, tu t'ouvres aux autres et, et tu te rends compte que les gens aussi, ils veulent bosser sa mère, tu vois. Genre, ils en ont, ils en veulent, tu vois. Genre... Travailler en équipe quand c'est bien fait. C'est plus important, en vrai, il ouais, faut bien trouver son faire. équipe. Mais quand t'as une équipe quali, waouh, putain, gros, il n'y a, a rien de mieux dans le monde. Tu sais ah, que ça va faire deux heures qu'on est ensemble. Deux heures Deux heures, deux heures monsieur, il 20 h la vie de ma mère frère. tu vas bon, bien bon, bon. à l'aise de vous, frère. Ça fait plaisir. On à l'aise C'est très fait... très cool, moi j'ai même pas vu le temps passer, mais c'était génial. Pas du tout, vraiment. Pour, pour terminer ouais. un petit peu, genre en toute légèreté, tranquille, ouais. euh, j'avais envie de te demander quels étaient forcément les différents projets peut-être que tu comptes avoir à l'avenir, maintenant, tout ça, maintenant que tu as franchi un petit peu un cap. Je vais peut-être un petit peu modifier la question. Si tu as envie de nous en parler un peu, tu peux. Ouais. Mais je vais aussi de te demander qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à si pour cette suite d'année 2020. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter Wow, c'est compliqué. Euh, on pourrait me souhaiter de continuer comme ça. Ouais. On avance doucement vers le million. Bah après, le million, tu connais, c'est juste un cap. En vrai, c'est un cap symbolique, genre... Euh quand j'aurai euh, 950 000 abonnés ou 1 million. trois, ça ne changera pas grand-chose, ça sera la même chose, tu vois, mais genre... Mais euh, oui, en avance, c'est un accomplissement de fou, donc euh, j'espère le million cette année, on fait ce qu'il faut. On est déjà en train de réfléchir à la vidéo du million, mais là, là, là, là, là, là ça, on abuse trop. <rire> mais on va... Ça arrivera, ça arrivera. Peut-être ça arrivera, ça arrivera, mal, peut arrivera à 1 million, 7, <rire> mais genre, elle arrivera un jour. Mais, euh, mais non, non, je pense qu'on peut nous souhaiter de continuer comme ça, que ça continue de marcher. Euh, et juste, ouais, vraiment de garder ça. Parce que, genre, depuis le début, moi, je me fais chier à mort pour garder cette authenticité, ce naturel et, et cette vibe. En fait, vraiment cette, cet amour qui est entre moi et mes gars, mais aussi avec les gens. Ouais. Il y a vraiment un amour de ouf qui se passe. Garder ça, c'est tout ce qu'on pourrait me sauter professionnellement et personnellement, de me consacrer un peu à moi, de réussir un peu à me consacrer plus à moi. Ouais, après, sinon, ça va. Genre… Euh... Tant mieux. Sinon, ça va. <rire> et moi, ça fait super plaisir. Bah, ça fait pareil, super bah, plaisir. Merci beaucoup et bah, je te remercie. Merci, c'est moi qui te remercie. D'avoir accepté de venir ici. Si, c'est si, Gilles, mon gars, ça m'a fait super plaisir. C'est pareil. Ça fait bien de parler comme ça et tout, genre… Je suis très content. J'ai le sentiment que tu avais aussi ouais. un peu ce besoin de… Ça fait plaisir parce que tu vois, quand tu es chez toi, dans tes trucs, tu dis on est là pour faire rire, on est là pour divertir, j'ai aucune envie de vous parler de mes problèmes. Là, je me dis, bon, on est là pour ça en soi, les gens, c'est de la roue libre, quoi, on est en roue libre, tu vois donc c'est cool. T'as respecté le thème. Mais même, je voyais déjà tes émissions, ça se voit que tu sais mettre les gens à l'aise. Merci. Là, oui, je le dis, oui, ça fait plaisir de ouf, tu vois. Merci beaucoup. Ça change des autres lives. Ouais, pour <rire> moi, c'est une longue discussion un petit peu sur fond de questions pour essayer d'avoir un peu des choses à dire, ouais. de la, des avis, du débat, des trucs. Et... Non, mais c'est trop bien parce que moi, j'adore parler un peu de tout ça et puis je me dis, tu vois, genre, j'ai pas ce truc où je me dis, ouais, juste on parle de moi, c'est trop bien. C'est genre, je pense que ça peut un peu faire voir la chose différemment pour les gens. Comme je te dis, moi, je suis pas dans le reproche avec les gens, même ceux, qui, même ceux qui pètent le nez de meuf pour prendre une soirée avec moi. Je suis pas dans le reproche, mais je suis dans la sensibilisation. Je me dis, en fait, si j'arrive à leur faire comprendre pourquoi là ils ont merdé ou pourquoi, ou alors que là c'est dur ce qu'on fait, là c'est dur, c'est pas toujours facile, là ceci, si des fois on n'est pas là pendant un moment, c'est pas qu'on se vend, le frère, c'est juste qu'on bosse, etc. etc. Si j'arrive juste à leur faire comprendre avec ce que j'ai vécu et ce que je vis, bah que euh, c'est pas juste le spectacle bah en vrai euh, c'est cool tu vois parce que je pense que c'est ce qui manquait jusqu'à maintenant toujours à, à la télé au cinéma machin ouais. c'est juste de l'image et puis nos taf même à nous c'est que quand tu vois les vidéos tu te doutes pas de ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure mais c'est le but moi mon but c'est pas qu'on voit que je suis triste dans une vidéo clair. tu vois genre clair. donc euh, ça fait que quand tu vois le truc t'es en mode charmé genre et ça veut dire qu'on a réussi le taf mais dans des moments comme ça je trouve que Internet, on est là aussi pour mettre de la proximité avec les gens, tu vois. Et genre, c'est vrai que des émissions comme ça, des gars comme toi qui, qui amènent ce truc-là et qui arrivent à bien le faire, bah ça permet à nous les un peu les grossièrement, je parle pour moi, surtout un peu les clowns d'Internet comme ça et tout. Ah, ouais, créateurs. De tu vois, de non pas les créateurs, vraiment les clowns. Okay. Tu vois, ce côté euh, les clowns. Non mais tu as ce côté de, je parle pour moi encore une fois, mais genre ce côté de, on nous connaît pour faire rire quoi. Tu vois, ok, genre, je comprends. Tu vois, on est là pour faire rire. C'est vrai que quand tu commences des fois à parler un peu sérieux, on a tendance à dire, oh bon, il est premier degré. C'est fou, tu vois. Il y, en a, il y en a, ils kiffent et il y en a, ils sont en mode, tu vois, des fois en live sur Twitch à la fin, il y a un petit moment émotion, des fois je discute un peu, il y en a, ils font « joue <rire> ». Tu vois, il y en a, ils sont pas du tout là pour ça, tu vois. Donc, as un peu ce truc Et forcément, quand on vient là, les gens qui sont là chez toi, etc., et tout, ils sont là pour ça. Donc, moi aussi, je viens là aussi pour ça et tout. Et donc, forcément, ça fait du bien aussi de lâcher des trucs, et ça fait du bien aussi de faire comprendre aux gens que, hé, bah, les hey, frères, on est comme vous tous et est, on est des humains, des, on est des éponges comme vous, on prend les trucs, tu vois. Genre. Donc, non, c'est trop bien, j'ai kiffé de fou. Frère. Génial, ça fait vraiment fait plaisir. super plaisir. Ah, pareil. Pour ceux qui viennent d'arriver, les amis, bon, je vous explique, mes rediff touches sont gratuites. Donc, quand ça va couper dans ouais, quelques vrai. minutes, si vous êtes très pressé, vous pouvez en prendre depuis le début. Ça sortira sur ma chaîne YouTube, soit ce soir, si le process de YouTube va vite, des jours ça va vite et des jours ça va pas ah, vite. Ouais. Si ça va vite, c'est ce soir, si c'est pas vite, c'est demain. Même pas ça. vite, c'est rapide, quoi. C'est ça. Moi, quand je dis si ça va pas vite, c'est dans deux mois. Ouais, mais là, y a pas le montage <rire> à faire, tu vois. Donc, j'avoue que l'un dans l'autre, je suis un peu une, frais, une fraude, mais bon, voilà. C'est pour euh, ceux qui ont envie de suivre, c'est très, très cool. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Xavier Oswald de la Carmine. Ce sera Incroyable. très cool. La semaine prochaine, j'ai Kalash. Le 30, j'ai Gluttony. J'aurai Cyprien. pris un. J'ai plein de monde d'ici cette fin de saison, donc ça fait <rire> vraiment super plaisir. Les commentaires YouTube vous sont, comme d'habitude, réservés pour me dire votre, op euh, votre opinion, ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, là, je vois dans le chat. Regarde, ah, sont, ils sont kiffés, ils, ils ont kiffé. Oui. ouais c'était super gentil Incroyable. alors moi je prends le téléphone pour un mec, mais <rire> c'est un mec qui était à Toulouse Toulouse la cité représente il s'appelait Matisse, j'étais là wesh. je j'ai genre 14 messages j'ai pris le téléphone c'est ça j'ai pris le téléphone et je me suis je perds je crois pas que j'ai pris je fais slash ban Matisse <rire> <rire> Matisse comme toi frère. Ouais, je l'ai dégagé non mais, mais bon. les Toulousains ils sont chauds les Toulousains bah <rire> oui c'est normal ça mais après vrai. les Lyonnais voir à Toulouse viens à Toulouse on fait un dans ta ville les villes de France, ça. avec ah, mais, mais, Je Julesy, à Toulouse, dans ta vie. non, je veux bien faire les villes de France, super. Frérot, on, va, on va venir faire un gros banger, ah, un gros ben. classique, et ça fait super plaisir. Zakoliv, c'est terminé pour cette semaine, c'était le 29e épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour le 30e, et on vous dit à la prochaine les amis Ciao Bisous Merci de chat. ciao